quelques minutes à peine, donc euh, on, on va démarrer, si vous le, vous, si vous le voulez bien. Euh, tout d'abord, merci euh, à chacun et chacune, hein, merci de, de votre présence. Alors, euh, si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'une campagne électorale euh, en chasse une autre et qu'après euh, la campagne des présidentielles que nous avons euh, suivie ou vécue, euh, eh bien, nous sommes dans une période de, de campagne euh, d'élection législative, puisque les 11 et 18 juin prochains, euh, eh bien, nous allons euh, dessiner un nouveau visage euh, pour euh, l'Assemblée nationale. Et donc, je me présente à vous, Nathalie Perrin-Gilbert. Je suis maire du premier arrondissement et je me présente euh, sur la deuxième circonscription du Rhône, qui comprend euh, notamment euh, le quatrième arrondissement et notamment la place Tabarro, où nous sommes... Euh, Installée euh, cet après-midi. Euh, je me présente en tant que euh, candidate de la gauche, candidate d'une gauche qui se veut euh, citoyenne, euh, qui se veut ferme et résolue sur euh, ses valeurs, qui se veut en capacité de rassembler également autour d'un projet et autour d'un projet qui ne se veut pas passéiste, qui ne se veut pas euh, euh, à, à regretter un temps qui ne... Qui, qui n'est plus, mais qui se veut tourner vers l'avenir, vers une construction. Et c'est un petit peu l'objet d'ailleurs de notre débat ce soir. Donc je remercie Raphaël, Raphaël Glucksmann, d'être présent à nos côtés, de se plier aussi, et je crois avec plaisir, à cet exercice de débat en extérieur, de débat sur l'espace public, c'est un petit peu une tradition euh, chez nous, c'est un petit peu une tradition y compris que j'ai sur le premier arrondissement en ce qui me concerne en tant que maire, de dire que la politique ça ne se fait pas dans les bureaux, ça ne se fait pas dans les salons, ça ne se fait pas à l'abri. La politique ça se fait au contact, ça se fait dehors, ça se fait sur l'espace public, c'est porter une parole, la partager, c'est porter du débat et donc j'essaye aussi de, de mener cette campagne sur l'espace public dehors euh, avec vous à votre rencontre. Je voulais remercier aussi, euh, donc bien sûr, les habitants et les habitantes, mais également euh, les élus qui sont présents. Ma suppléante, tout d'abord, Aline Guitard, avec qui nous avons euh, déposé notre, notre dossier de candidate à la préfecture euh, hier, euh, hier matin. Je voulais euh, signaler la présence aussi euh, de Jean-Jacques Kerran, euh, qui euh, nous fait l'honneur et le plaisir de venir euh, échanger et débattre euh, avec nous euh, ce soir. Alors sur quoi va, sur quoi va porter euh, notre débat Moi je propose qu'on démarre autour du livre de Raphaël Glucksmann, Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, et puis peut-être visiter notre histoire, notre histoire commune, peut-être une histoire oubliée, en tout cas l'histoire d'une France humaniste et cosmopolite. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, une histoire qui ne serait pas fantasmée, une histoire qui ne serait pas faite... Euh, d'un récit qu'on se raconterait ou qui serait confisqué par certaines et certains, une histoire dans laquelle nous pouvons et nous devons puiser avec nos valeurs, avec aussi notre universalisme, pour nous projeter dans un avenir. Dans un avenir où, et j'y crois fermement, plus que jamais, les mouvements citoyens, les citoyennes, les citoyens auront leur mot à dire, auront à construire, non pas forcément... Euh, contre les organisations politiques, mais en tout cas à leur côté et à proposer euh, peut-être euh, une construction politique un peu différente et qui nous oblige qui nous oblige à nous rassembler sur des valeurs plutôt que de rester figés euh, euh, enfin, derrière des, des frontières euh, partisanes. En tout cas, c'est un petit peu l'ambition euh, que l'on se donne dans cette circonscription. Je remercie toutes celles et ceux qui appartiennent à des organisations politiques et qui ont fait le le pas de, de soutenir ma candidature. Donc l'idée ce soir, c'est de partir de ça, de partir du livre, que Raphaël Guxman nous le présente, nous en dise quelques mots, et qu'ensuite, assez vite, nous engagions le débat ensemble sur, justement, à partir de cette histoire, à partir de ces valeurs, de cet universalisme français, comment on se projette dans les 10, 15, 20 ans à venir, comment on reconstruit une société plus soudée qu'elle ne l'est parce qu'on a bien vu euh, au moment euh, des présidentielles combien notre société est éclatée. Euh, avec euh, au moins on avait euh, quatre, grands, euh, quatre grandes familles euh, représentées au premier tour euh, des, des élections. Comment on arrive à renouer un, un récit commun, un récit porteur Et quel rôle à la gauche Quel rôle la gauche a à jouer dans, ce, dans cet avenir-là, comment elle se reconstruit elle-même, non pas forcément seulement sur son histoire, non pas forcément seulement sur ses parties traditionnelles, bien sûr sur cette histoire et ses valeurs-là, mais également avec tout ce que les mouvements citoyens ont à nous apporter. Dans votre livre, vous finissez, Raphaël Glucksmann, autour de ces mouvements citoyens en disant « Jamais, finalement, on a senti un tel bouillonnement. » Et ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est vrai, moi, je le constate en étant une élue de terrain, il y a plein d'initiatives citoyennes qui sont présentes sur nos territoires. Finalement, les citoyens ne nous attendent pas. Les citoyens s'organisent, euh, se trouvent des solutions, inventent le quotidien, inventent demain aussi. Comment la politique, euh, le politique, tient compte de ces propositions citoyennes, s'en empare aussi pour renouveler son logiciel, pour rouv, renouveler ses propositions, et finalement pour que le dialogue se renoue entre les citoyens d'un côté et l'offre politique de l'autre. Donc si cela vous convient, je vous propose qu'on ait ce, ce débat ce soir. On se donne à peu près une heure et demie de débat et on pourra terminer autour d'un verre de l'amitié et échanger de manière plus, plus individuelle, plus personnelle. Donc je vais donner la parole pour, pour quelques minutes à Raphaël Glucksmann et ensuite on aura très librement un débat.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 La première chose, c'est la mainmise des éléments les plus réactionnaires sur le débat public. L'idée que notre nation était un, un, le produit d'une histoire close, d'une identité fixe, de quelque chose qui ne pouvait pas évoluer. Et, et en gros, j'ai voulu montrer que non, nous sommes les produits de mélange, d'échange depuis des siècles et des siècles. Et c'est ça qui a fait notre République et notre France.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 se sentent euh, à peu près aussi mal que les autres pays européens, c'est-à-dire une sorte de pessimisme modéré sur notre euh, condition individuelle. Et par contre, quand on arrive euh, à l'étape de la condition collective, de, du destin de notre peuple, eh bien, on était au niveau euh, des Irakiens et des Somaliens. Et je me suis interrogé pourquoi cette différence entre notre perception de notre situation, de notre condition sociale individuelle et la perception de vers où nous allons collectivement. Pourquoi est-ce qu'on est extrêmement pessimiste quand on en arrive au discours collectif alors qu'on est modérément pessimiste parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a la crise économique et sociale sur notre condition individuelle Et pourquoi on est persuadé que notre nation va se dissoudre et qu'elle n'a plus de projet Eh bien, je pense que c'est un mal qui est partagé par beaucoup de avec la quasi-totalité des démocraties libérales, et qui est la faillite du discours collectif. La faillite de l'esprit public, la faillite du discours collectif, et qu'en France, il est ressenti de manière d'autant plus euh, douloureuse que c'est une nation qui fut abreuvée, euh, à travers son histoire, d'idéaux collectifs. Que, en gros, on, sent, on, on ressent en France beaucoup plus de manque dans une société qui s'adresse aux homo economicus de manière pure et simple, que euh, dans d'autres pays où il n'y a pas eu la même tradition révolutionnaire d'esprit public, où il n'y a pas eu la même euh, certitude, parfois mythique, que la politique façonnait euh, le destin d'un peuple. Et que donc en France, cette, euh, cette défaite et cette démission euh, du discours collectif, de la politique au sens noble, euh, eh bien, a été ressentie de manière beaucoup plus euh, violente. Et donc j'ai essayé de retracer comme ça ce discours commun, collectif, qui a façonné... Euh, notre, euh, notre histoire, en, en, en m'arrêtant sur des événements euh, euh, très connus, comme la Déclaration des droits de l'homme, ou la Nuit du 4 août, ou des textes que, que tout le monde a plus ou moins rencontrés dans sa vie scolaire, euh, que ce soit Montaigne ou Descartes, et en, en m'arrêtant aussi sur des événements moins connus, euh, plus anonymes, comme par exemple... Euh, l'expulsion d'un euh, intellectuel polonais en, en 1833 sous la monarchie de Juillet, euh, Joachim Le Level, que moi-même, avant de mener mes recherches, je ne connaissais pas, que personne ne connaît, et qu'à l'époque déjà personne ne connaissait, et qui est un, un, un intellectuel polonais réfugié en France et qui se voit expulsé par la monarchie de Juillet. Et en fait, quand euh, on, on, on analyse son parcours, la police vient le chercher dans le centre de la France pour le renvoyer euh, à la frontière nord et le cortège policier met euh, quatre mois à traverser le pays parce qu'il y a des grèves ouvrières dans le nord et dans le Pas-de-Calais. Euh, à chaque étape euh, policière, enfin à chaque étape du voyage, et euh, on peut lire les textes et les discours de ces ouvriers qui se défilature, qui se mettent en grève pour un Polonais dont ils n'ont jamais entendu parler et qui disent :« Mais en expulsant ce Polonais, vous mettez en cause... Euh, » notre rapport à notre pays, vous mettez en cause l'héritage de la Révolution, vous mettez en cause 1789, et donc vous nous mettez en cause nous. Et ce n'était pas des bobos parisiens ou des bobos de la Croix-Rousse, c'était des ouvriers des filatures du Pas-de-Calais qui étaient tellement habités par cette idéologie des droits de l'homme qu'en fait, l'expulsion d'un Polonais remettait en cause leur propre rapport à leur pays, à leur patrie. Et donc comment cette, cette vision a pu façonner euh, le rapport que nous avions à nous-mêmes et comment elle a cessé euh, de le façonner. Et, euh, et, et moi, il me semble qu'on traverse un moment euh, vraiment de, de décision, un moment de, de crise qui peut être un moment positif ou négatif. Les crises, c'est des moments aussi de décision euh, qui, qui est commun à l'ensemble des démocraties libérales. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de, de comparer euh, les démocraties libérales, les systèmes bon, dans lesquels vivent les Européens et euh, les Américains, Allô et les Américains, à un tabouret d'un tableau de Caravage. Il y a un tableau de Caravage qui s'appelle Saint Matthieu et l'Ange, où on voit Saint Matthieu discuter avec l'envoyé de Dieu dans une parfaite harmonie, mais on se rend compte au premier plan du tableau que Saint Matthieu est agenouillé sur un tabouret qui menace de basculer qui est donc en train de, de, de, de tomber, et l'ensemble le, du tableau va s'effondrer si le tabouret tombe. Et nos démocraties libérales, c'est ce tabouret-là, c'est-à-dire que c'est des systèmes branlants, volontairement branlants, qui aussi euh, entre deux euh, principes, le principe libéral, individualiste, de sanctuarisation de l'espace privé, de, de euh, liberté aussi, de tout ce que ça a de positif, de liberté individuelle, de droit individuel, et de calcul individuel, et des, des tendances dites démocratiques, euh, holistiques, qui s'adressent au tout, l'idée de volonté générale, l'idée d'égalité, l'idée de, de euh, pouvoir politique euh, sur les destins individuels. Et donc c'est un va-et-vient entre les deux. Simplement depuis 30 ans, eh bien, euh, le tabouret menace de s'effondrer du côté libéral. C'est-à-dire qu'il y a eu une colonisation de l'espace public, du discours public, par des logiques individuelles, par des logiques euh, euh, privées, d'ordre privé, qui ont vidé euh, le discours public, la chose publique de sa substance. Et c'est ça qui crée un déséquilibre qui est aujourd'hui extrêmement euh, mal perçu, en particulier dans les pays qui avaient l'habitude euh, de, ce, de cette force du discours public. Et donc, mon, mon livre et ma recherche, c'est d'essayer de retrouver un récit commun qui puisse contrebalancer cette... Euh, dérives privées, et euh, ensuite s'interroger sur, et ça on pourra le faire ensemble, sur les structures euh, collectives. Parce qu'il y a une grande crise euh, dans nos démocraties, de ces structures qui nous permettaient de faire peuple. à l'époque, il euh, y, a, y a quelque temps, on avait des syndicats de masse, des partis de masse, des églises même, euh, qui inséraient d'emblée l'individu dans une dimension collective. Aujourd'hui, toutes ces structures-là sont en crise. Il y avait même le service militaire qui a, qui a inséré directement l'individu dans une logique nationale. Toutes ces structures-là ont été soit supprimées, soit sont en crise. Donc comment est-ce qu'on retrouve un discours public Comment est-ce qu'on recrée des structures publiques euh, nouvelles Et c'est ça, à mon avis, l'enjeu de notre discussion. C'est ça l'enjeu aussi d'une euh, visite de notre passé qui n'est pas une visite de musée, mais qui est essayer de comprendre les gestes euh, révolutionnaires à l'époque pour... Essayer d'en saisir la substantifique moelle, comme le dirait Rabelais, c'est-à-dire cet esprit qui permet la rupture. Et, euh, et notre histoire est une série de ruptures, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça ressemble pas à un, un, un village photoshopé en une du Figaro Magazine ou de Valeurs Actuelles, c'est un, un, un, un ensemble comme ça de gestes qui sont des ruptures, des renouvellements. Et à mon avis, c'est ça qui, qui est euh, la vérité de cette époque, c'est-à-dire on est tous face aux résultats des élections, face à ce qui se passe ensuite après les élections, euh, eh bien, euh, dans une attitude qui est à la fois une attitude d'inquiétude et en même temps d'espoir. C'est-à-dire qu'on sent que quelque chose doit émerger de neuf et euh, quelque chose doit triompher de neuf, mais euh, nous ne savons pas encore tout à fait quoi. Et euh, le problème, comme on le sait très bien euh, pour citer Gramsci, c'est que dans l'entre-deux, quand l'ancien le, meurt et que le nouveau n'est pas encore né, euh, c'est là que surgissent les monstres de toute façon, j'avais quasiment fini mon propos. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant, c'est de, de débattre. Mais encore une fois, moi, mon livre, c'était une manière de, de dire aux, aux citoyens français qui se veulent encore de gauche, progressistes, humanistes, qu'ils n'avaient qu aucune raison d'être inhibés par les arguments historiques assénés par les réactionnaires, parce que l'histoire était de leur côté, de leur histoire, et qu'ils avaient eux aussi un, un récit à, à, à clamer et dans lequel s'inscrire. Et euh, une, des, euh, une des difficultés qu'on rencontre, c'est qu'on a abattu à juste titre les vieux mythes, euh, qu'ils soient révolutionnaires ou nationaux, euh, notamment en 68, et, en, et dans la suite, dans la pensée de la déconstruction, mais quand on détruit des mythes, quand on détricote des histoires largement mythiques et mensongères parfois, eh bien, euh, on a ensuite la responsabilité de réécrire quelque chose pour réinscrire l'individu euh, dans, un, dans, dans un horizon commun. Et, euh, et, et c'est ce travail-là qui a été euh, très peu fait, en fait, après euh, la révolte et après la destruction des idoles, des idoles et des icônes passées. Et donc, c'est à mon avis notre responsabilité à nous... De, ré, de reprendre la plume, de reprendre euh, le, le bâton de pèlerin et euh, de réécrire un, un récit collectif pour, euh, pour notre peuple, pour notre euh, génération et puis pour notre famille de pensée. Merci. Donc, euh, par rapport à cette première euh, réflexion, à la fois diagnostique, à la fois euh, proposition de, de construction euh, nouvelle à gauche d'un récit euh, partagé commun. Est-ce qu'il y a des premières euh, réactions par rapport aux propos de, de Raphaël Glucksmann Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez euh, échanger euh, avec nous Le rôle des citoyens, euh, le rôle des intellectuels euh, sur cette construction collective. Qu'est-ce qui euh, vous euh, vous vient comme euh, pensée Oui, bonjour. Euh, alors moi, en fait, euh, justement, là dans votre euh, dans ce problème de grand récit historique, j'arrive quand même souvent à un problème qui est limite démographique, c'est-à-dire que mon grand-père, euh, qui, qui porte des idées qui ne sont pas du tout les mêmes, il a fait la guerre d'Algérie, son père avait fait la première guerre mondiale, etc. Et c'est quand même des choses... Euh, en fait, sur lesquels il revient régulièrement quand il parle de politique. Et mon, ma génération, à part euh, les on, le 11 septembre et l'affirmation championne du monde, on a peu de, peu de choses, en fait, à mettre euh, en face. Enfin, on n'a pas ces grandes... On n'a pas ces guerres, on n'a pas ces choses qui ont stigmatisé et qui ont en même temps euh, construit, justement, une essa un, un espèce de récit euh, collectif. Et... Euh, je vois aussi un peu en gériatrie, parce que, bon, du coup, une partie de ma famille est, euh, est en médecine, où il disait qu'il euh, y a aussi euh, ce problème quand on vieillit, qu'il y a euh, un rétrécissement de, de, la, de la possibilité, des fois, de, de s'ouvrir justement aux autres. Et du coup, je me demandais, vu que euh, la politique est quand même essentiellement faite par des personnes euh, ben, qui ne sont pas d'une génération, en fait, qui avait qui n'a pas vécu ces grands moments historiques, est-ce que ça ne bloque pas justement euh, toutes les possibilités euh, d'idéaux À mon avis, c'est une question excellentissime. Je ne vais pas dire ça à chaque fois, mais ce n'est pas pour être euh, lèche-botte, mais c'est effectivement une question centrale. C'est-à-dire que comment on fait pour euh, produire un récit historique, pour produire un récit collectif, pour produire un horizon euh, d'idéaux quand on n'a pas rencontré soi-même le tragique de l'histoire et, et, et le, en gros, pendant 30 ans, depuis 1989, depuis la chute du mur de Berlin, les élites françaises et occidentales en général ont vécu dans l'illusion de la fin de l'histoire. C'était ce qu'avait proclamé un intellectuel américain qui s'appelle Fukuyama après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Il avait proclamé la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin des grands conflits théologico-politiques, la fin des grands enjeux politiques, et donc en gros... Euh, la fin du tragique dans nos existences euh, de société euh, occidentale. C'était l'époque où on promettait la mondialisation heureuse, où on promettait un avenir de prospérité, de paix. Et en gros, notre génération euh, en gros, ne, était censée ne jamais connaître ces grands drames qui forgent euh, des peuples, en fait. Et euh, le problème, c'est que 30 ans plus tard, on, on peut regarder autour de nous euh, on, a, on a connu et on connaît l'inverse, c'est-à-dire qu'on connaît une crise économique qui s'installe tellement qu'elle devient une, une habitude commune, on connaît, euh, euh, donc la promesse de prospérité n'a pas été remplie, euh, on connaît une, une instabilité euh, politique qui fait qu'au lieu de s'universaliser, la démocratie euh, devient contestée au cœur même des sociétés démocratiques. Donc loin d'avoir une mondialisation politique heureuse, on a en gros euh, une, un repli au sein même des démocraties et des sociétés ouvertes. On a des menaces de l'extrême droite et on a les attentats au cœur euh, des cités. Donc on a en fait cette expérience tragique. Euh, le monde dans lequel nous allons vivre maintenant, dans lequel nous vivons, est beaucoup plus infiniment plus tragique que celui qu'on prévoyait en 1989, 1990 euh, ou dans les années 90, c'est euh, le lot euh, de notre génération et donc ça va signifier un retour à la politique de manière beaucoup plus radicale euh, que dans les générations présentes. Moi je m'inscris en faux contre l'idée que par exemple notre jeunesse serait dépolitisée, c'est faux, c'est pas parce qu'elle ne prend pas sa carte au Parti Socialiste qu'elle est, elle est dépolitisée, elle est politisée d'une autre manière. Et, et, et elle, elle ne pourra plus avoir le même rapport à la politique que les générations précédentes. Mais elle est extrêmement politisée. Et de toute façon, elle n'a pas le choix parce que la politique peut être un luxe dans une société où tout fonctionne par soi-même, pour soi-même. Elle, elle devient cruciale et vitale dans une société en crise. Or, nos sociétés occidentales sont à mon avis, dans une crise extrêmement radicale et durable. Donc la politique s'imposera à nous et de manière justement euh, tragique. Et donc avec un, un, une nécessité de ces idéaux. Et, euh, et je pense qu'on va revenir à, à ce rapport-là à la politique, qui est un rapport très différent du rapport qu'on avait dans les années 90. Moi, je, je pense que un des, un, un des nœuds du problème aujourd'hui que re peut rencontrer la gauche, c'est ce moment euh, où on pensait que le progressisme euh, perçu comme euh, euh, une nécessité et quelque chose de naturel, euh, aussi naturel que l'air qu'on respire, d'ailleurs on se rend compte que l'air qu'on respire n'est même pas naturel lui, et, euh, et, et c'est cette période-là, donc on, on se souvient, il y avait les grandes rencontres euh, de, des dits progressistes entre Tony Blair, euh, Bill Clinton, euh, euh, Gerhard Schröder, c'était un moment où l'histoire semblait finie et tout devait aller de soi, il y a eu une conversion généralisée à cette idée qu'il y avait une main visible du marché qui allait régler les problèmes pour nous et, euh, et, et euh, à mon avis c'est illustré par une rencontre qui a, qui a eu lieu qui était euh, un sommet européen à Vienne dans un moment où vraiment tout semble aller bien où l'Europe est rose puisque c'est la gauche qui gouverne la quasi-totalité euh, des pays européens et à Vienne se retrouvent euh, Lionel Jospin, euh, euh, Massimo D'Alema pour l'Italie, Gerhard Schröder, Tony Blair... Et, et en fait, quasi que des sociodémocrates et des socialistes. Et ils euh, sont à un moment où il y a de la croissance, où, euh, où l'euro va arriver, et ils se retrouvent. Et donc on pourrait se dire, mais là, ils vont mettre en chantier les grands projets européens euh, pour la suite. C'est-à-dire qu'ils vont parler d'une Europe politique, d'une Europe sociale, d'une Europe démocratique. Mais simplement, il n'y a tellement pas de sens tragique à ce moment-là, ou de sentiment d'urgence, ni social, ni politique, ni écologique, ni rien, qu'il euh, faut lire ce que D'Alema, le président du Conseil italien, dit en sortant euh, du sommet de Vienne euh, de 1998. Il dit « à 90% du temps, nous avons parlé des duty-free, des magasins duty-free, de la fermeture des magasins duty-free ». Donc ça veut dire que quand tous ces grands leaders progressistes, et à ce moment-là, il n'y avait pas un dirigeant réactionnaire de type Orban ou Kaczynski ou, ou même Sarkozy pour, pour, pour, pour ennuyer le monde, ou Berlusconi, il n'y avait vraiment que des gens bien sous tout rapport, progressistes, ouverts et tout ce qu'on veut, et à ce moment-là, la seule chose dont ils parlent, c'est pas la création d'une euh, entité politique commune, pas l'harmonisation sociale, pas euh, l'urgence écologique, pas la crise en Russie, par exemple, pas... Euh, Rien d'autre que le duty-free. Et la politique avait été réduite à ça, comme si les grands enjeux étaient finis. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est cette vision-là du monde qui, est, qui, qui nous a menés dans le mur et qui, en gros, d'emblée, est finie. C'est plus possible, ça. Et c'est ça qui a entraîné la crise qu'on connaît aujourd'hui des partis politiques. Ils ont arrêté de penser... Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de penser Parce qu'ils sont méchants. mais Ils ont arrêté de penser parce qu'ils se sont installés dans ce confort euh, intellectuel qui est l'idée que tout va de soi et que de toute façon, rien ne sera jamais fondamentalement remis en cause. Alors, si rien n'est jamais fondamentalement remis en cause, eh bien, il n'y a plus besoin d'avoir d'idées radicales nouvelles euh, ou d'avoir le moindre sentiment d'urgence pour transformer la société. Et, et, et c'est ça qui a fait la, la crise du politique et des structures politiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on est, et cette élection, c'était le premier moment de ça, on est euh, euh, dans euh, l'après. C'est-à-dire qu'on sait déjà tous qu'il y a besoin d'un radic renouvellement radical des idées politiques, du personnel politique, des structures politiques. C'est l'an 1 ou l'an 0. Simplement, on ne sait pas encore vers où ça va. Mais il y, y aura, euh, à mon avis, parce qu'il y a une expérience pour chacun d'entre nous qui est une expérience bien plus tragique euh, que, que l'expérience des années 80-90, il y aura euh, euh, ce retour à une politique d'idéaux, comme vous dites. Je propose qu'on fasse tourner un peu le micro pour qu'on continue ensuite à vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole Qui ose Oui Oui euh — Moi, mon, mon propos... D alors, enfin quand j'entends je, je, ce que vous dites, c'est que cet idéal politique, à mon avis... Euh, Aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui euh, a bien des égards euh, dans laquelle il y a beaucoup d'urgence. Et, euh, et cet idéal, euh, il, il est, comme, comme vous dites, c'est l'an 1 ou 0. Il est en décalage, en retard. Et, et, et c'est une vraie problématique euh, qu'il y qui ait un tel décalage entre, en, en fait, le niveau d'évolution où est notre société et, euh, et, et le discours politique. Et on, on est dans des systèmes qui sont archaïques. Et, et, et c'est toute la problématique, c'est qu'on n'avance pas vers euh, notre destin, on avance vers un, un destin de, euh, du passé que, auquel le passé nous aurait voué. Et il euh, y a un tel décalage que euh, je ne sais pas comment euh, on peut encore aujourd'hui... Euh, euh, je pense que vraiment, il y, y, y a besoin d'un retour à des valeurs, des valeurs profondes de, de, de ce qu'on est, des valeurs, des valeurs humaines. Et, euh, et c'est toute la problématique, à mon avis, de, de ce décalage avec le discours politique. Et pour, pour, pour pouvoir rassembler encore les gens... mais même là aujourd'hui dans, dans cette élection enfin moi je, je perçois euh, vraiment euh, une grande difficulté parce que euh, pour moi le, le nouveau président euh, il, il manœuvre très bien et je pense pas qu'il va s'inscrire dans dans une euh, comment dire dans une fracture hein, sûrement pas euh, ou même dans un changement de, de direction et, et, et par contre, il arrive à convaincre les gens que c'est peut-être ce qu'il pourrait faire. Et à mon avis, son, le, enfin, le, le, la nomination de, de son gouvernement n'est pas du tout euh, étranger à ça, parce que derrière, il sait qu'il y a une échéance, qui est l'élection législative. Et, euh, et pour lui, il y a un grand danger. Parce que, justement, il... il il, dans quelque chose de, il voudrait s'inscrire dans quelque chose de nouveau donc c'est dur pour les gens de, de, le défi, de, de le définir et en même temps il donne quand même bien cette image à travers la nomination de son gouvernement et, et moi je, là, je pense qu'il ne faut vraiment pas lui, lui laisser les, les, les, les mains libres parce que on, on voit à peu près où il ira et, et on se rend compte qu'il y a une grosse difficulté à ce niveau-là, alors que ces élections, elles étaient... Si on regarde le fond de l'élection, il y, y avait quand même des choses où on sent bien que les citoyens commencent à prendre conscience de, de, de, de pas mal de... Enfin, qu'on qu qu se joue d'eux quand même un peu, et donc où ils voudraient bien reprendre un peu la main. Et, et là, sur les législatives, euh, ça semble encore bien difficile. Quoi. Euh... – Oui, moi, je suis, suis d'accord avec vous. C'est À mon avis, c'est un travail qui va être un travail de longue haleine. C'est-à-dire que on, on, ça ne va pas se résoudre là. Je pense que d'ailleurs, même les citoyens qui ont voté pour Emmanuel Macron, puisque c'est lui qu'il s'agit, ils ont voté aussi pour un changement. C'est-à-dire qu'ils ont voté... Il y a très peu de, de citoyens qui ont voté cette fois-ci pour ne pas renouveler le cadre politique. Moi, je pense que vous avez raison sur un point, c'est qu'on vit... Dans notre vie politique, en gros, se calque sur des structures et des institutions qui ne parlent plus la langue de l'époque, qui ne correspondent plus au temps et à la société sur laquelle elles sont censées s'appliquer et qu'elles sont censées représenter. Et que quand on parle de renouvellement, il y a un paradoxe à en gros à, à, à, à afficher un renouvellement qui d'ailleurs est un renouvellement réel euh, du personnel euh, politique et par ailleurs euh, surjouer euh, la monarchie euh, de type 5 e république euh, avec euh, la marche très mitterrandienne et, euh, et, euh, et la présidence qu'on qualifie de jupitérienne enfin, je pense, euh, moi c'est quelque chose qui me parle fort peu, une présidence jupitérienne je sais pas ce que ça veut dire mais en cas fait, ça, ça me semble être quelque chose euh, euh, qui s'inscrit plus euh, dans le mythe euh, français du euh, monarque que euh, dans la modernité politique. Et donc, il, il y a une révolution institutionnelle à avoir. J'en Je, suis profondément convaincu. Je suis aussi convaincu que cette révolution institutionnelle ne sera pas menée. Pour autant, nous, à mon avis, citoyens critiques, euh, on, on, on doit aussi euh, faire attention à ne pas être... Euh, dans la posture de, de l'aigreur face, face, face à cela et face aux électeurs aussi. Parce que, en un sens, quand on regarde et qu'on apprend la nomination de Nicolas Hulot et euh, de la ministre de la Culture, c'est des gens, moi, moi je pense, après on peut critiquer et tout ça, mais qui sont des gens convaincus qui veulent changer les choses pour le bien. Et, euh, et donc il faut être dans une, une posture qui est une posture où nous aussi, nous avons euh, une vision positive à promouvoir et, euh, et un horizon collectif euh, à, à proposer. qui Un horizon euh, qui, lui, passe par des réformes institutionnelles, euh, qui, lui, passe par un, un renouvellement, à mon avis, plus radical sur le plan du, des idées. Euh, et et, et c'est tout l'enjeu pour, pour les élections qui viennent. Moi, je, je, je, je pense que nous, nous avons, en gros, aux dernières élections, euh, acheté cinq ans pour... Euh, éviter que la politique se limite à l'état de castor. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup moqué de moi dans l'entre-deux-tours, parce que moi qui n'avais pas voté pour Emmanuel Macron, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre les gens qu'il ne fallait pas être dans le nini. Ça ne voulait pas dire que j'adhérais au programme d'Emmanuel Macron du premier tour, mais ça voulait dire que je pense que la victoire du Front National aurait été un état de mort clinique pour la France et pour la vie politique. Et que donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a acheté 5 ans pour construire quelque chose, euh, cinq ans pour construire quelque chose d'autre, on vit dans une, dans une société démocratique. Donc si on fait entendre nos voix, il y a une, nécessairement euh, une relation différente qui s'installe avec nos élus, quels qu'ils soient. Et, et je pense que c'est ça, ça qui est intéressant parce que tous les, toutes les innovations politiques aujourd'hui euh, procèdent de mouvements horizontaux, en, en, en réseau, où chacun est là, non pas pour suivre un prophète ou poursuivre un, un programme préétabli ou une structure préexistante, mais est là parce qu'il euh, croit en quelque chose et qu'il se présente, il vient. C'est les mouvements euh, Nuit Debout, mais c'est euh, aussi euh, Occupy Wall Street, ou les révolutions arabes, ou euh, les révolutions à l'est de l'Europe, qui ne sont pas des coups d'État fascistes euh, euh, de la CIA, mais qui sont des révolutions populaires, où les gens n'obéissent à aucune structure politique et préexistante, et ils viennent et ils... ils racontent leur monde, ils refont leur monde. Donc c'est cette énergie-là, qui est l'énergie proprement politique, c'est cette énergie qu'on doit réussir à capter et à mettre dans les institutions. Parce que tant que ça ne, sera pas, euh, euh, ça ne débouchera pas sur des processus, sur des mouvements, sur <coughs> des institutions, eh bien, ça restera des feux de paille. Et donc une consommation d'énergie citoyenne pour finalement aboutir à peu de choses concrètement. Mais c'est ça tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on capte cette énergie-là. Oui, je voudrais euh, poser une question en fait. Je vais essayer de faire très court. Bon, ça fait les gens le savent ici, ça fait plus de 43 ans que je chante dans les rues. J'ai été embarqué, euh, verbalisé, trois mois de prison ferme parce que je suis allé chanter à Cannes, où euh, les, les gentils... Euh, comédiens, joue parfois des révolutionnaires, bref. bon, je vais aller très rapidement. Déjà pour moi, j'en ai vraiment marre. La gauche, c'est pas la droite. L'extrême gauche, c'est pas l'extrême droite. Dans l'histoire, il faut regarder cela. Ceci dit, pour aller très vite, dans des places à M. Macron, moi j'ai voté blanc, je n'ai pas m'en cacher, parce que je veux pas aller dans ce, ce tourbillon-là, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, parce que moi, j'ai pas eu d'intermittence, rien, je me suis démerdé en chantant, en vendant mes disques, en vivant en liquide, comme on dit, mais tout vive et tout. Et puis d'un coup, je suis tombé malade, j'ai vieilli, bref, mais j'ai élevé quand même mes trois gosses comme ça. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que quand quelqu'un a 470 euros par mois, que depuis 10 ans, le RSA n'a même pas été augmenté de 10 euros par an, on a envie de dire à tous ces mecs qui nous mettent sur les murs, on a gagné 48 millions, on est des patrons, on a envie de leur dire qu'il a ras le cul. Et que cette révolte-là de gens qui ont faim, c'est peut-être pas la même faim qu'en Afrique, mais ils ont des vitrines pleines ici. Et ils peuvent même pas y aller. Moi, je suis pas un consommateur, ça m'a aidé. Mais je dis que les élus, quand j'ai appelé mon père en mai 80, comment j'ai pu m'engueuler avec mon père, et hein, que je l'ai appelé ouvrier manœuvre, il était remonté en Bretagne, je lui ai dit « Papa, la gauche a gagné », il m'a dit « t'es assez con pour croire à des conneries pareilles ». Alors je suis reparti chercher dans des coins de rue les gens, il m'a qui était François Mitterrand, comment fonctionnait la finance. Il était ouvrier de base, il n'avait aucun diplôme, et j'en connais plein. Moi, mes philosophies, je les ai apprises à l'usine, avec des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit des choses, qui m'ont parlé de leur quotidien. Le peuple est élu, et les élus ne sont que les élus du peuple. C'est à vous véritablement maintenant de faire entendre vos voix, mais correctement. Vous avez des congés payés parce que des gens sont morts, vous avez une sécurité des... sociale parce que des gens sont morts. Tout ça c'est fait à gauche, c'est pas la droite qui vous l'a donné. Alors vouloir tout mélanger c'est une grosse connerie. Maintenant je dis aux communistes, communiste, ça veut dire mettre les choses en commun. On n'a pas à se taire sur ce salopard de Staline et tous ces hommes à la con frustrés qui viennent fusiller des gens comme ça se passe au Venezuela aujourd'hui. Il y en a marre de ces mecs-là. Alors il faut le peuple, tout de suite, quand il commence à déconner dans la rue, et le même salaire moyen qu'on donne, allez, je vais être gentil, hein, on va dire à un chirurgien, et crois que mon chirurgien m'a fait plus de bien que parfois certains élus. Mais je reste un élu du à quelque part un élu du peuple. Je continue à chanter dans les rues c'est dur, croyez-moi. De plus en plus dur dans tous les coins. Parce que je sais que c'est là que je rencontre les gens. Parce que les banlieues, j'en parle pas parce que j'y suis sans arrêt allé et j'y suis né. Seulement dans les banlieues, à l'époque, on se parlait. J'ai grandi à Brom, Paris, que vous connaissez pas, tout le monde se parlait. Quand il y avait la, la fête du ramadan, ça sonnait à la porte, ils amenaient des couscous et puis on parlait. Et il y avait aussi des bagarres dans les bars. Moi, mon père qui était un sorte d'anard à sa manière, il ne fallait pas lui parler de racisme, il mettait des coups de poing, il était comme ça. Mais par contre, il y avait un truc de sûr, quand il y a eu ce combat pour la peine de mort, contre ou pour, mais dans tous les bars. Mais ça s'engueulait d'une manière, c'est un truc de fou. Et on savait qui Moi on me disait souvent, alors t'es pour les pédophiles, hein Voilà ce qu'on me disait. J'étais l'homme qui était pour les pédophiles, tu vois Alors, C'est pour ça que je dis, on a vachement à faire le peuple il y a plein de bouquins, il y a plein de choses, il y a plein de gens qui ont écrit. Et je suis très heureux de votre discours, parce que j'étais un peu limite, on va dire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va encore me dire, là Donc, je, le dis, je le dis ouvertement. Hein. Et voilà, quoi. Et je soutiendrai Nathalie Perrin pour des raisons euh, que, qui, me semblent, qui me semblent nécessaires. Et on se battra contre eux. Leur fameux truc, je le regarde faire Macron, m'arrêter de dire, je trouve ça dégueulasse de voir des gens qui disent, oh là, ils ne rentrait pas dans le costume. Et l'autre, il rentre dans le costume alors. C'est qu'une histoire de costume. Je rentre dans le costume, on regarde le marche, il est dans le costume. Putain, mais qu'ils les enlèvent leur costume, je sais pas, qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils apprennent à dormir une nuit tout seul dans une forêt. Je sais pas, qu'ils fassent des chemins de grande randonnée. Qu'ils aillent travailler pendant un an Ou qu'ils touchent le RSA pendant un an Et qu'ils apprennent à vivre, à mettre des petits sous, à dire j'irai au concert Je mets un drô de côté pour aller voir un copain qui chante Merde Et les dames, les femmes Je voudrais vous dire une chose. Ils vous, ont, ils vous ont complètement encore amusé. Mais pourquoi après tout de suite la guerre, tout ça, tout ce que vous avez fait, toutes ces femmes qui se sont battues, pourquoi, pourquoi vous avez même pas donné l'égalité lég des salaires Il y a eu combien de gouvernements de gauche aussi alors là, pareil, vous envoyez tout péter, euh, vous rentrez dans le chou et vous dites « Moi, je vaux ça, point ». Et plus vous serez unis, plus vous, vous tiendrez le chou, plus vous ferez des grèves. Je me rappelle, cette femme qui pleurait en 68, elle pleurait, elle devait reprendre le travail. Elle disait « Moi, le travail me tue ». Moi, ça m'a travaillé du haut de mes 15 ans. Hein. Moi, j'avais 15 ans, je ne m'appelais pas comme bendit hein, qui aujourd'hui prend son petit drapeau européen. Et là, là, il est dit, oh ben, bah, oui. Non, moi, ces mecs-là, je ne les aime pas, je le dis sincèrement, parce que c'est même pas qu'ils ont trahi la cause, c'est parce que je sais qu'à 20 ans, ils n'étaient pas comme ils nous disaient. Coup de chapeau à tous les jeunes qui font vivre la musique, le théâtre, la vie, qui s'engueulent même avec leurs parents, qui les embrassent aussi. Que ce soit un immense débat à l'intérieur de nos maisons, des barres de partout, et on va finir par y voir clair. Je serai mort, on ne sera peut-être plus là, mais n'empêche qu'un jour comme les élofférés dans 10 000 ans, on aura tout de nous, j'espère. Voilà. C'était pour donner du courage. Pour, pour aller dans, dans, dans votre sens, sur le débat, euh, y, y j'ai un, un chapitre dans le livre où j'explore euh, la France comme pays des affaires, pas comme pays du business mais comme pays des affaires, les grandes affaires, ce qu'on appelait les affaires. C'était des moments absolument incroyables qui ont jalonné notre histoire, où l'ensemble de la société se divise sur une question précise, où les familles explosent, où les, euh, les partis se, se, se scindent, où les gens s'engueulent se, se, dans tous les bars. Et c'est une grande tradition française, on appelle ça les affaires. Alors Bien sûr, il y a l'affaire Dreyfus, que, qui a divisé le pays pendant dix ans. Quand vous regardez une, une chronologie de l'histoire de France... Euh, vous regardez à la fin du 19e au début du 20e siècle, toutes les dates sorties de films, création d'associations, démission de gouvernement, euh, euh, élections, tout concerne le destin d'un seul homme, qui était Dreyfus, et qui en plus, en soi, comme homme, n'était pas particulièrement intéressant. C'était un capitaine de l'armée bourgeois, euh, pas, pas spécifiquement prophétique, ni, ré ni révolutionnaire, ni rien, mais il était devenu, son nom était devenu le symbole de euh, quelle est ta vision du monde à chacun d'entre nous. Et il y, y a comme ça dans notre histoire des moments où on se saisit de, de causes, comme la peine de mort par exemple, et où tout le monde s'engueule. Et moi ce que j'explique c'est à ceux qui prônent le consensus que tout le monde doit s'accorder, que leur vision est réaliste, c'est pas comme ça que vit une société. Une société vit au moment où justement elle s'engueule. Et c'est fin de, de, de, de s'engueuler, de débattre de la vie de la cité. Et les, ça n'a pas commencé à faire Dreyfus, on peut remonter à l'affaire Calas, on peut remonter à, Moi, la première affaire que j'analyse, je, je, je, je, c'est l'affaire Théophile de Viau. C'est un, un poète homosexuel, et à, à un moment, le roi de France décide qu'il va faire comme en Espagne, et il va mettre l'Inquisition. Il va importer l'Inquisition, c'est une idée géniale des jésuites, qui lui disent « mais on va faire comme en Espagne, ça va être génial pour... » en gros, persécuter les opposants sous couvert de religion. Et, euh, et donc il prend Théophile de Viau comme exemple, un, un poète sodomite. Donc il se fait euh, brûler, enfin son effigie se fait brûler en place publique, et ensuite il y a un procès euh, pour sodomie et apologie de la sodomie. Et euh, à ce moment-là, il y a 15 000 libelles manifestes dans toute la France de gens qui euh, prennent parti pour, prennent parti contre Théophile de Vio, pour la sodomie, contre la sodomie. Et en fait, le royaume devient tellement ingouvernable que le roi lui-même, à ce moment-là, dit non euh, aux Jésuites, non, votre idée d'inquisition, on bah, va la laisser aux Espagnols, parce qu'ici, ça va être la révolution à chaque fois qu'on va faire un procès, en gros. Et c'est cette France-là que moi j'ai voulu euh, revisiter, parce que je pense qu'on est les héritiers de ces conflits-là, et qu'il faut qu'on qu réinvestisse voilà, le champ que si euh, euh, des ouvriers du nord de la France étaient capables de se foutre sur la gueule avec la police pour un Polonais dont ils n'avaient jamais entendu parler, euh, nous qui sommes ultra connectés, on est bien capables de se mobiliser autour de débats d'idées. Euh, et, et, et donc voilà, c'est ça, on est, on, on est, bien sûr qu'il faut avoir une économie saine et qu'il faut avoir une, une, une, une économie qui fonctionne, mais on n'est pas le pays du business, on avance ça, on est le pays des affaires, et des affaires avec un grand A. Et c'est donc le pays de la politique. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, retrouver et qu'on est en train, progressivement, de retrouver. Là. Il, y de, il y a plusieurs demandes de parole. Il y a plusieurs demandes. Monsieur, là, tout à l'heure, et puis... Enfin, je, je, je... Ouais, peu importe. Monsieur derrière avait demandé depuis un petit non, moment. Non, non, non, le monsieur, là, et puis ensuite, voilà. Oui, bonjour. Michel Musella. Moi, je voudrais vous poser une question, simplement, c'est comment vous allez faire pour rendre, comment puis-je dire, aux gens déçus de la politique le courage de continuer à faire de la politique Je suis un déçu du PS, et je ne sais pas vraiment comment je puis -cho choisir une politique, euh, alors qu'on s'est donné à fond, quand même, euh, à certains endroits, hein, pour pouvoir faire euh, élire certaines personnes, ces personnes qui ont tourné le dos pour faire autre chose et les déçus du PS, et les déçus de toutes les politiques, comment vous allez leur donner le courage de croire en quelque chose Parce que les grandes idées, l'Europe, tout ça, mais tous ces gens, les déçus, les 30% qui n'ont pas voté, euh, c'est les déçus. Hein. Donc euh, comment vous voyez les choses pour ces gens-là, pour leur redonner le goût à cette fameuse politique euh, que vous voyez si joli, on va dire, entre parenthèses, bien entendu ah, alors, ce sera ta responsabilité euh, de répondre définitivement à cette question. <rires> mais euh, non, non, Mais de toute façon, moi, je pense sincèrement qu'on ne leur donnera pas confiance dans le PS, par exemple. Non, euh, non. Mais je, je pense qu'il qu faut qu'il y ait des mouvements euh, nouveaux qui émergent. Et ils émergent déjà, d'ailleurs. Mais, mais qui soient fondés sur des idées, qui soient fondés sur, sur un projet clair et qu'ils et, et, et qu soit euh, mû par euh, un, un enthousiasme qui, qui avait déserté ces partis politiques, qui étaient devenus des machines euh, à élection. Moi, je pense qu'on paye aujourd'hui, que euh, le PS a payé le fait que, justement, comme tu disais, il y avait ce, ce système de balancier tel que, finalement, comme Sarkozy commençait à être détesté, il n'y avait même plus besoin euh, de considérer l'élection comme un... Comme un moment révolutionnaire, comme un moment de porter un projet qui, qui transforme la société. Et, et, et donc, euh, il suffisait en gros de laisser Sarkozy perdre. Et, euh, et la droite a pensé qu'ensuite, il allait suffire de laisser Hollande perdre. Euh, euh, et, et donc, il y a, mais simplement, la situation était, était devenue telle que, que c est, c est, c est, les plans de la droite même ont, ont, ont échoué. Mais donc, il y a, il y a là euh, une crise fondamentale de tous les partis politiques préexistants. Et, et, et ça, la seule manière, de, de, de, à mon avis, de retrouver euh, euh, une confiance dans la politique, ça va être de reconstituer euh, des forces nouvelles avec un horizon euh, nouveau, qui ne soit pas juste la répétition des horizons d'hier en disant euh, « la gauche, pour être de gauche, doit refaire le programme commun » ou « 1980 ». Non, il faut que ce soit quelque chose qui corresponde aux besoins de la société actuelle. Et, et, et, et guidé par des principes qui peuvent être les mêmes qu'en 1981, mais qui vont se décliner de manière différente. Et, et, et c'est à ce moment-là qu'on qu qu retrouvera la confiance dans, dans la vie politique. Mais euh, la confiance, elle ne se décrète pas. Donc il euh, va falloir passer par ces moments de crise de confiance. Et euh, moi je comprends tout à fait. Je veux dire, tous les abstentionnistes ne sont pas des indolents. Il y a, il y a des vrais déçus de la politique. Tous les électeurs lepénistes ne sont pas des racistes à, à, à ta vie, non plus. Euh, moi quand je vais en Picardie euh, et j'ai l'habitude de m'installer dans un Mac Drive, et on discute, et franchement, sur 50 électeurs le péniste, il y en a 3 ou 4 qui sont vraiment profondément de culture raciste, qui sortent des phrases racistes, les autres, c'est vraiment des abandonnés de, de, de, de la politique, de la République, des, des gens qui disent, mais, euh, mais euh, les, la gauche a honte de moi, euh, personne ne me parle, il n'y a que Marine Le Pen qui me parle. Et donc là, il y a, il y a là, euh, à mon avis, un, un, un champ, mais comment est-ce qu'on peut faire confiance à la politique si la politique elle-même... Euh, ne se fait pas confiance. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, quand on a décrété que désormais il n'y avait plus besoin de grandes idées et qu'il des... n'y avait plus besoin que des gestionnaires pragmatiques, ça veut dire qu'en gros, on a aboli la politique. Et, et, et à ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir une crise de confiance dans la politique. Donc il va falloir déjà que la politique assume d'être un projet de transformation de la société. Et ensuite, euh, eh bien, euh, la confiance reviendra... Euh, au fur et à mesure, parce que les gens vont, ont été trop, euh, trop euh, grugés et on, on, on sent vraiment un rejet extrêmement fort. Et même chez les gens qui ont voté euh, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, euh, beaucoup ont un dégoût de la politique et, et voulaient juste éviter le pire, c'est-à-dire de se dire « je ne veux pas me réveiller demain avec Marine Le Pen au pouvoir », mais ça ne veut pas dire qu'il y, y a eu un, un, un, un vent euh, d'enthousiasme du tout. Et, et, et donc, oui, nous sommes dans ce moment de crise. Et en même temps, il euh, n'y a jamais eu autant de, de gens en France qui s'engagent dans des associations, qui s'engagent dans, euh, dans des collectifs. Et donc, il y a un désir de politique. Parce que c'est de la politique, ça aussi. Il y a un désir euh, de politique. Il y, y a une énergie politique. Il y a un bouillonnement politique. Et il n'y a pas de confiance dans les, ni dans les institutions politiques, ni dans les structures politiques existantes, ni dans les leaders politiques existantes peut-être. Mais il y a un appétit pour la politique. Donc celui qui arrivera, à ceux pardon, qui arriveront, je pas que je fasse mon, mon chavésiste, euh, ceux qui arriveront à, à, à, à proposer un horizon qui soit assez fort et assez crédible euh, pour, pour euh, refaire naître cette flamme, je suis persuadé que les gens sont prêts à se réengager. Simplement, ils n'ont plus confiance. Vous avez raison. Et ça va venir. Sur, euh, par rapport à votre question, moi j'ai envie de, rép de répondre. C comment on va répondre à cette crise de confiance dans le politique D'abord avec humilité. Euh, avec humilité et puis aussi euh, en acceptant l'idée euh, de la reprise de confiance. Et donc ça demande aussi euh, un petit peu de temps. Je suis restée assez longtemps au Parti socialiste, euh, j'ai été secrétaire nationale au logement euh, auprès de Martine Aubry, et j'y étais parce que je partage des valeurs qui, à mon sens, sont des valeurs socialistes, mais j'ai trouvé effectivement, et c'est ce que tu disais à l'instant, un parti qui, quand j'y étais à ce moment-là, était d'abord tourné sur lui-même, sur les élections, mais aussi sur lui-même, euh, sur ses élus, sur euh, un fonctionnement interne, et n'était plus un parti de réflexion et de projet. Il n'était plus tourné vers la société, il était plus tourné vers les citoyens et les citoyennes avec un projet euh, de, euh, de transformation, de transformation sociale, de transformation économique, de transformation culturelle. Et euh, c'est le moment où, localement, on a créé une association. Alors euh, C'est pour ça que je parlais d'humilité, hein, parce que c'est... Petit, c'est local. Une association qui se voulait de vocation politique, qui s'appelle le Gram parce qu'on est dans un territoire de la métropole. Et en se disant finalement, c'est peut-être à partir des territoires qu'on va pouvoir regagner la confiance, reconstruire une parole et une pensée politique humblement. Et en s'ancrant sur un sol, alors la dernière fois on était dans un débat avec Philippe Corcuff et il nous parlait du sol, du sol raboteux fallait, à partir duquel il fallait créer. Je me retrouvais aussi bien dans cette, dans cette image-là. Donc je crois beaucoup à la reconstruction du politique à partir de territoires et à partir des citoyens aussi et de la citoyenneté. c'est pour ça que j'aime bien un mouvement dont, dont les mouvements citoyens parlent, qui s'appelle l'archipel citoyen. C'est-à-dire, on va essayer de se mettre en résonance les uns les autres, de, re, de construire une offre politique, y compris à l'échelle nationale, mais à partir de territoires, à partir d'expériences locales, où les élus sont en proximité, où les élus justement rendent compte, et même si c'est des élus qui, à un moment donné, sont à l'Assemblée nationale, ils continueront de rendre compte. C'est l'exemple, par exemple, d'Isabelle Attard. C'est une des premières députées qui faisait partie de LV à l'époque, qui, euh, qui aujourd'hui est députée non inscrite. Et par exemple, Isabelle a rendu compte régulièrement de son action, mais aussi de l'usage de ses frais euh, de députée. Et puis elle a soumis au vote un jury citoyen euh, sa réserve parlementaire. Chaque député a aujourd'hui, et c'est même pas une loi, hein, c'est une coutume euh, en France, donc même si on voulait euh, l'enlever, ben, on, on, on ne peut pas demander l'abrogation de la loi parce que c'est simplement une coutume. Euh, un député a une réserve parlementaire annuelle de 100 à 130 000 euh, euros. Et c'est vrai que très souvent, euh, le député rend compte euh, évidemment de l'usage de sa réserve, mais c'est lui qui l'en décide. Euh, Isabelle, par exemple, elle a soumis sa réserve à un jury citoyen. Moi, ce que j'envisage, c'est de soumettre euh, cette, euh, cet usage à un vote des citoyens, citoyennes de la circonscription, parce qu'on a aujourd'hui les outils, que ce soit les outils numériques. On peut aussi faire des débats publics avec la présentation des projets qu'on voudrait euh, soutenir. Mais cette idée que cet argent public n'est pas euh, de l'argent de poche d'un élu qui va décider euh, vers qui il saupoudre un petit peu d'aide euh, publique, mais c'est effectivement euh, l'argent, euh, notre argent, et c'est finalement à vous euh, d'en décider l'usage. Alors, avec des cahiers des charges hein, précis, qu'on qu peut y compris euh, réfléchir euh, ensemble, des associations qui déposent des projets et un peu sous la forme de budgets participatifs, des budgets participatifs qui n'existent absolument pas à Lyon ni, euh, ni dans la métropole, et bien qu'on arrive à les tester sur une circonscription, mais qu'on soit, même avec un élu national, dans une co-construction locale à partir de priorités qu'on se, euh, qu se fixerait euh, ensemble. Je crois aussi euh, à l'idée à de tenir bon euh, sur des valeurs. Euh, moi, souvent, le... enfin, j'ai pas envie d'être contre quelqu'un, donc j'ai pas tellement envie de parler de lui, mais souvent, le maire de Lyon, pour me railler, me dit euh, « vous parlez beaucoup, mais vous faites rien ». C'est un petit peu euh, sa critique facile et classique. Moi, j'ai pas honte du symbole politique et j'ai pas honte de la parole politique. Euh, réaffirmer euh, les valeurs de dignité, d'hospitalité, euh, de respect de la parole donnée, euh, J'ai pas peur, euh, effectivement, d'avoir ces mots-là en conseil municipal euh, et d'avoir cette parole-là. Euh, et pour moi, ces mots sont importants. Il faut pas se priver de cette parole. Après, effectivement, il faut la mettre, euh, il faut la mettre en application. Et je crois que sur notre arrondissement... Sur... Alors moi, là, enfin, je sais que je suis sur une circonscription bien plus large que le premier, mais je parle d'un territoire euh, sur lequel, pour le moment, je, je suis élu. On a mené des combats. On a mené des combats avec euh, les demandeurs d'asile. On a mené des combats avec des couples à qui le mariage n'était pas encore ouvert et pour lesquels on a, on a milité, y compris en célébrant des Pax en mairie, en disant c'est pas juste que deux hommes ou deux femmes qui s'aiment sont obligés de contractualiser leur union simplement devant un tribunal, sans leur famille. Et donc on faisait des Pax aussi en mairie avec euh, simplement la possibilité de reconnaître euh, ce couple-là avec ses proches, ses témoins euh, et sa famille. On a mené des combats culturels aussi. Alors on en a perdu certains, on en a gagné d'autres. J'ai par exemple en tête le lavoir, le lavoir sur les pentes qui était fermé depuis des années et des années. Il se trouve que l'administration municipale s'est trompée et a donné en gestion le lavoir à la mairie d'arrondissement. Tout de suite, on a réfléchi avec des acteurs culturels parce qu'on manque de lieux à Lyon, de création, de diffusion. On a réfléchi en disant comment on va le faire revivre, ce, ce lavoir, ce patrimoine, comment cet endroit où les femmes venaient laver leur linge, euh, et de tout milieu d'ailleurs, comment on, on y recrée euh, un lieu de, de sociabilité, de rencontre, de dialogue aussi. Et donc avec une compagnie théâtrale, on, on en a refait un lieu où aujourd'hui les gens reviennent, se rencontrent, parlent et, et des choses qui passent. Donc... Euh je crois que ce qui est très, très important, c'est d'afficher clairement ses valeurs, son, son propos. Euh, J'ai toujours aussi refusé, par exemple, la notion de pragmatisme, et y compris en tout cas ce qu'on en fait, parce que le pragmatisme tel qu'on en parle, on est loin du pragmatisme philosophique des Américains de, de, de, de la première moitié du XXe siècle. Ça a été complètement dévoyé. Donc c'est de ramener de la parole politique, de ramener de l'idée euh, dans des lieux, comme le conseil municipal où on ferraille souvent, et en même temps de, de l'action en proximité. C'est aussi montrer qu'il peut y avoir d'autres systèmes économiques justement. On est un arrondissement où on essaye de promouvoir d'autres formes, et notamment l'échange, et notamment l'échange non marchand, que ce soit les composteurs. et je vois Cyril pas loin, pour à un moment donné mettre dans nos quartiers physiquement... Euh, une présence de l'économie circulaire, du recyclage, de, y compris de nos déchets, que ce soit les boîtes à lire qu'on a fait y compris avec les libraires indépendants de, de l'arrondissement. On dit on va mettre des boîtes, euh, et c'est pas une idée nouvelle, d'autres villes l'avaient fait, mais ça se faisait pas à Lyon. Voilà. On va mettre des boîtes où les gens échangent leurs livres et donc leur culture et donc leur savoir. Et surtout c'est gratuit. Et surtout, c'est pas surveillé. Et on fait le pari que ça va être respecté sur l'espace public. C'est la maison de l'économie circulaire. Alors c'est la maison Amadou Kuruma euh, que nous avons inauguré euh, il y a quelques années et il m'était important de donner ce nom-là euh, de, de, de cet écrivain africain euh, et, et euh, francophone euh, dans notre arrondissement. C'est aussi cette ouverture-là euh, au monde à la francophonie et à la littérature. Eh bien, c'est en train de se construire. C'est des associations qui travaillent entre elles sur euh, l'économie circulaire avec un riper Café, avec un certain nombre d'échanges possibles. Ça veut dire que sur des territoires, on peut proposer un autre modèle économique et un autre modèle de société à petite échelle, mais je crois beaucoup à ces petites échelles-là et qui, à un moment donné, se fédèrent et à partir de ces petits modèles, on peut développer une pensée. On peut voir ce qui est modélisable et ce qui peut être proposé à une échelle plus large. Et ça ne repose pas seulement, finalement, sur la volonté de quelques élus, ça repose sur du faire ensemble. Moi, j'aime pas trop le vivre ensemble, parce que ça peut être d'abord c'est des mots qui ont été très galvaudés et moi en tant qu'élu parfois j'ose plus utiliser certains mots euh, même le mot gauche aujourd'hui ça veut dire quoi être de gauche aujourd'hui quand la gauche a été tellement abîmée le mot écologie aussi j'en je, je, discutais c'est quoi l'écologie aujourd'hui non mais c'est des mots qui ont été terriblement abîmés donc quel sens on leur redonne y compris à partir de l'expérience locale c'est ça aussi la confiance c'est la confiance dans les mots euh, et donc parfois je suis gênée parce qu'il y a des mots que j'ose plus, plus employer, et notamment le vivre ensemble. Et du coup je préfère le faire ensemble. Euh, parce qu'il y a cette notion d'action, de partage. Euh, vivre c'est finalement quelque chose de... On peut vivre à côté sans partager. Euh, donc moi ce qui m'intéresse c'est comment sur des territoires on fait ensemble, et comment après on a un recul par rapport à ce qu'on a fait comment on le partage avec d'autres, sur d'autres territoires, mais aussi avec du respect, parce que selon les territoires, on ne fera pas pareil, parce que les cultures, les savoir-faire, les histoires, ne sont pas les mêmes. Et à partir de là, comment on tisse cet archipel C'est pour ça que j'aime vraiment bien la notion d'archipel citoyen. Et comment on y adosse une pensée politique Et donc, l'idée, c'est que la pensée, elle ne viendrait pas forcément d'en haut, mais elle se nourrirait aussi euh, de l'expérience. Donc, c'est plutôt une, une approche empirique mais peut-être que dans cette période de crise et de tâtonnement, ça doit peut-être passer par là. Euh, la pensée a peut-être besoin de ce retour par le faire. Voilà, moi, ce que j'ai envie de proposer pour redonner confiance et encore une fois avec humilité euh, et, et sans recette toute faite. C'est le vrai pragmatisme, en fait. Euh, c est, c est, euh, non, c'est exactement ça. C'est l'interaction entre... Une action locale est quand même une expression euh, claire d'une conviction euh, politique. Et, euh, et enfin, on a eu euh, toute une période. Moi, j'étais à Sciences Po euh, à, à Paris, donc euh, dans l'endroit où on apprend euh, euh, aux futurs cadres des futurs partis politiques euh, euh, à penser le monde. Et, euh, et, et je me souviens que chaque année, on avait euh, euh, les mêmes cours, nous, en gros, qui découpaient euh, le sociologue allemand euh, Max Weber à la hache entre éthique de sécurité, éthi euh, éthique de responsabilité et éthique de conviction. Et en gros, on nous disait que l'éthique de conviction, c'était vraiment soit pour les débiles, soit pour les fanatiques, quoi. Et que on était à l'époque de la responsabilité et que la politique, c'était d'abord de bien savoir gérer euh, euh, un ministère, un pays et euh, une région ou une ville. Et que derrière, les débats de conviction étaient quelque chose qui était réservé aux lunatiques ou aux tarés. Eh bien, je pense que cette époque a pris fin et que l'époque des gestionnaires et des communicants, qui sont capables de vendre aussi bien Coca-Cola, du PQ ou une campagne politique, eh bien, cette époque-là va devoir prendre fin aussi parce que, la politique ne peut pas se résumer à ça, sinon euh, la société s'atomise et le lien civique se dissout. Et donc, oui, il y a une interaction entre le local et une réhabilitation des idées politiques, des idéaux politiques, qui ne sont pas nécessairement... Moi, je, ce que je dis toujours, je ne suis, suis pas convaincu que j'ai raison euh, quand, quand je formule un, un idéal politique. Par contre, euh, ce dont je suis convaincu, c'est que euh, je, je suis un acteur nécessaire du débat quand je le fais, parce qu'il faut... Euh, eh bien, des convictions qui s'opposent. C'est comme ça que la démocratie existe, c'est comme ça qu'une société comme, une république, comme la République française peut exister. Et le risque, ça serait de se laisser endormir dans une idéologie du pragmatisme et du consensus euh, qui, en gros, euh, réduira euh, le débat démocratique et finira par favoriser euh, l'extrême droite, comme ça l'a toujours fait. J'en suis intimement convaincu. Et c'est pour ça qu'il faut que ce, ce débat soit local et en même temps s'appuie sur des idées, euh, des visions du monde, des idéologies, oui c'est un gros mot mais il faut le, réapprendre, enfin, faut le, faut le reprendre, et, euh, et par ailleurs comme il faut reprendre les mots qui se sont vidés de leur substance. Effectivement, vivre ensemble ne veut plus rien dire. Effectivement... Euh, L'antiracisme euh, dont le Parti socialiste a usé et abusé en pensant qu'une petite main jaune suffirait à construire un, un, un, un avenir en commun euh, eh bien, euh, est battu en brèche. Mais à mon avis, il faut se ressaisir de ces mots et leur redonner une substance, c'est-à-dire leur redonner euh, quelque chose qui euh, puisse euh, euh, eh bien, dépasser leur vide actuel. Et euh, ce que je dis souvent, oui, le vivre ensemble est, est complètement dépassé comme notion et... En gros, hérissent le poil de l'ensemble des gens. Ce n'est pas pour ça qu'on va prôner le vivre séparé. Enfin, je dirais à un moment, il faut, faut quand même assumer euh, des notions et simplement leur redonner euh, eh bien, une, une, une radicalité politique qu'elles ont perdue. Et euh, par exemple, moi, je, je fais souvent une différence, puisque c'est un, un grand thème, entre euh, débats dans la société française. Euh, entre multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est le fait de se satisfaire qu'il existe plusieurs cultures, plusieurs euh, origines, plusieurs religions dans un même territoire, euh, le territoire français, et cosmopolitisme. Moi, je suis un cosmopolite convaincu euh, et quasi fanatique. Mais le cosmopolitisme, c'est quelque chose de plus. C'est à partir de ces différences culturelles, de ces différentes origines, de ces différentes religions, euh, créer quelque chose en commun. Euh, à Écrire un récit en commun, euh, avoir une vision commune, euh, dégager un horizon qui transcende euh, toutes ces différences. Parce que simplement vivre côte à côte, ça ne suffit pas à faire un peuple, ça ne suffit pas à faire une république. Il faut quelque chose de plus. Et quelque chose de plus, c'est la politique. C'est la politique qui peut le créer. Et c'est pour ça que moi, je suis pour euh, la création d'un service civique universel. Je suis pour euh, euh, créer des institutions de débat où les gens, enfin, dépassent ce qu'ils sont individuellement. Ce dont, en fait, ce, ce qu'on a perdu, c'est euh, la notion et la certitude que nous n'existons pas que pour nous-mêmes ou pour notre environnement immédiat. Nous existons pour quelque chose d'autre. Nous ne nous réalisons pas simplement en, ré en réussissant notre vie personnelle ou en satisfaisant notre famille ou notre communauté d'origine, mais en appartenant à quelque chose qui transcende tout cela. Et ce quelque chose, c'est la politique qui le donne. La France a été longtemps un pays où, où on a réussi à dépasser la politique des religions par la religion du politique et c'est les mots de Michel de l'Hospital au XVIe siècle, mais qui sont à mon avis encore d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a comme ça euh, la nécessité de retrouver la, les manières de faire peuple ensemble. Et la seule manière que moi, je trouve saine de faire peuple ensemble, eh c'est la politique. C'est euh, la discussion, le débat sur la chose commune qui est la, la République. Et, et là, on est à un moment vu l'éclatement des structures euh, politiques traditionnelles, où la politique va reprendre ses droits. Ce n'est pas la mort de la politique, c'est le retour, euh, moi j'en suis convaincu, de la politique aujourd'hui. Oui, euh, Jean-Vincent, j'ai fait la, la campagne de Jean-Luc Mélenchon euh, au présidentiel avec euh, le parti de gauche et les Insoumis. Et en entendant tout à l'heure euh, euh, Nathalie, je me suis dit... Vraiment, je ne me suis pas trompé en apportant mon soutien à, à sa campagne pour ces euh, législatives. Pourquoi Parce que je voulais rebondir un petit peu sur euh, la première intervention de la jeune femme derrière moi, qui disait, euh, bon, moi, mon grand-père, il a connu des guerres, etc. Et, et moi, j'ai l'impression d'être euh, un peu... d'être pas complètement en phase avec les... Euh, ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de choses sur lesquelles me raccrocher. Et puis, tu semblais, euh, Raphaël, euh, aller dans le, dans le même sens. Je ne suis pas tout à fait certain, parce que j'ai l'impression quand même... Et en même temps, il euh, y a une vraie mobilisation, une vraie richesse de, euh, chez les, chez les, dans la jeune génération, dans les mobilisations qui font une autre forme de politique. Et je, je crois qu'il y a une vraie conscience aujourd'hui dans les jeunes générations de la nécessaire bifurcation, par exemple, écologique, même si ce mot peut paraître galvaudé, et la crise écologique qui est devant nous, qui nous mène dans le mur. Et cette conscientisation très forte au niveau des jeunes générations, et de nos générations y compris, se traduit par toute une série d'initiatives citoyennes qui construisent des alternatives aujourd'hui, c'est toutes les initiatives qu'on qu peut voir, qu'on a pu entendre et voir, et est tout à fait enthousiasmantes autour du film « Demain » de Cyril Dion, par exemple, euh, où l'on voit les gens se mettent en place des nouvelles formes de démocratie, comme à Saillans, par exemple, dans le sud de la Drôme. C'est la bataille pour les circuits courts, c'est effectivement l'économie circulaire, c'est les, les, les batailles pour les monnaies locales complémentaires, comme dans le Rhône auquel je participe, c'est la, la défense, la mise en place de, de l'agriculture biologique, etc. Et, les gens qui, qui se battent aussi, y compris pour le maintien des services publics. Et de, ce point de vue, et toutes les initiatives qui tournent autour de, du mouvement Alternatiba, qui s'est fait connaître avec les faucheurs de chaises qui euh, se, sont battus contre l'évasion fiscale des grandes banques, etc. Euh, Tous ces mouvements-là euh, me, me, me, me, me, me font penser à, à ce pauvre Nicolas Hulot qui est embarqué dans dans un quart, un quart un car Macron, certainement, dont il va avoir beaucoup de mal à, à dériver euh, et à, à changer la trajectoire, puisque l'écart Macron, ça n'a rien d'écologique et de social. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de difficultés, ce, ce Nicolas, à aller euh, de, de l'avant. Euh, voilà, en gros, les quelques mots que, que je voulais indiquer. Mais, euh, en fait, peut-être que je n'ai pas été clair, mais moi, j'étais d'accord sur le fait que, a priori, nous n'avons pas connu les guerres euh, dont parlaient euh, les, les, les grands-parents, mais euh, nous avons euh, un rapport beaucoup plus fort aujourd'hui à la politique qu'il y a 20 ans. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Je m'inscris complètement en faux contre les gens qui disent que la jeunesse française aujourd'hui, ou même les jeunesses européennes en général, d'ailleurs, sont moins politisées euh, qu'avant. C'est faux. Moi, je suis persuadé qu'à 20 ans aujourd'hui, on est plus politisé que moi quand j'avais 20 ans. J'en suis convaincu. Et ça, ça s'explique par l'instabilité, par la crise socio-économique, par euh, le retour du tragique dans nos vies, par le retour de la guerre et par l'urgence écologique. Le commun s'impose à tous euh, désormais de manière beaucoup plus euh, vitale, beaucoup plus urgente qu'il y, qu y a 20 ans. Et donc, euh, je comprenais ce, ce, ce, ce, cette question. Mais moi, ce que j'essayais de dire, c'est justement l'inverse dans ce sens où il y a un retour euh, à la politique et, et, et aux politiques. Et donc ce, ce retour, il doit s'exprimer, à mon avis, avec des nouvelles formes politiques aussi. C'est-à-dire que la politique, ce n'est pas prendre sa carte dans un parti euh, et, et militer comme il y a, euh, comme il y a euh, 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Il y a d'autres formes d'engagement, effectivement, qui ont le vent en poupe et qui, et qui expriment ce désir de politique, ce, ce désir profond de politique. Oui, moi, je voulais juste... Non, euh... Aline rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce que je crois que ces 30 dernières années il y a eu quand même euh, beaucoup de politiques faites, l'alternance des deux partis de gouvernement était pas seulement parce qu'ils étaient tournés l'un vers l'autre mais aussi parce qu'ils partageaient une vision de la politique, une vision de la société, euh, la vision d'une certaine Europe hein, qui est pas la mienne parce que moi je suis très pro-européenne mais pas très pro les traités euh, de ces 30 dernières années voilà, euh, mot economicus n'est pas mon objectif dans la vie. Donc, euh, et, et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est effectivement à, à ce que la politique reprenne parole. Et ce qu'on a vu l'an dernier avec une, une Nuit Debout, moi, ça m'a fait énormément plaisir, parce que ça faisait des années qu'on essayait de pousser euh, parler dans tout un tas d'endroits sur la démocratie participative à l'écriture de loi par les citoyens. Parce que par moment, euh, sur tout un tas de sujets, ils sont bien plus experts que euh, les députés qui prétendent euh, écrire. Euh, on a vu autour de la loi travail dans on, on, les nuits debout et autour de la question de la République euh, des choses s'écrire mais elles se heurtent aux institutions d'aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin euh, c'est euh, de passer cette barrière où les citoyens sont en train aujourd'hui de se dire qu'ils ont envie de reprendre le pouvoir envie de refaire la politique, envie de reprendre le pouvoir mais les institutions dans lesquelles on est la structure dans laquelle on est est un mur parce qu'aujourd'hui, un groupe de citoyens qui écrit une loi, même si elle est euh, formidablement bien pensée, formidablement bien écrite et, et qu'elle est ce dont on a besoin, euh, il ne pourra pas la soumettre à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas, pas d'initiative citoyenne. Il faut passer par un parlementaire. Tout le monde ne connaît pas un parlementaire. Enfin, euh, le... Et encore, si ça arrive jusque-là, ce sera déjà formidable. Mais, mais la structure... Étatique dans laquelle on est, la structure euh, fonctionnement 5e République, nous autorise dans les mairies. Euh, Jean-Vincent a évoqué Saillant. Il se passe quelque chose, mais c'est à l'échelle d'un village euh, où, euh, où, et où une certaine forme d'autonomie existe encore. Alors nous, on ne le connaît pas trop bien à l'échelle de Lyon parce que tout est bien verrouillé par la mairie centrale et que les arrondissements n'ont pas ont de moins en moins de pouvoir, et la métropole a aggravé ça. Mais, mais dans les communes encore aujourd'hui, pour l'instant, il y a une forme de pouvoir où les citoyens peuvent avoir accès au budget, décider, etc. Je pourrais parler d'unieux, où ce sont les citoyens qui ont décidé de la façon de combattre les dettes toxiques que l'ancien maire leur avait laissées, etc. Mais à l'échelle de l'État, on est bloqué. Or, aujourd'hui, c'est cette échelle-là qu'on a besoin de renverser, parce que c'est dans cette échelle-là que les citoyens ont plus confiance leurs élus locaux, quand ils les connaissent, et quand ce sont des gens de terrain, euh, ils ont un va-et-vient pour beaucoup d'endroits, et dans, notamment dans tous les territoires, les, les communes rurales, où il y a un, un, un vrai lien direct. Euh, mais c'est dans la structure nationale dans laquelle on a un, un problème de confiance, parce que, effectivement, ces 30 dernières années, le dernier quinquennat, et ce qu'on qu voit se mettre à l'œuvre euh, depuis quatre cinq jours, c'est la reproduction, une fois de plus, euh, qui risque de heurter encore plus fort euh, de cette volonté politique qui a émergé ces 4-5 dernières années, dans la colère au départ, mais avec l'envie de construire, et si elle aboutit pas à quelque chose, effectivement, c'est l'extrême droite, mais ça sera un rat de marée parce que je suis affolée du résultat du deuxième tour de la présidentielle. Nous n'avons pas fait barrage, nous avons sauvé les meubles, parce que les pourcentages ne sont pas ceux d'il y a 15 ans. Et, et, et ça a été une bataille une grosse bataille voilà. donc la question est quelle structure nationale et comment les citoyens aujourd'hui qui sont prêts parce qu'il y a des choses qui se font euh, dans la structure associative mais pas seulement dans, dans, dans tout un tas de mouvements comment on peut arriver euh, à construire alors même que euh, l'idée de Sixième république qui a été portée par un certain nombre de gens et de candidats et de militants et de citoyens euh, n'a pas passé euh, le cap Bien, bien que je pense que y compris dans des gens qui ont voté Macron il y avait une idée de changement et qu'ils ils se sont fait balader hein, voilà. mais comment on passe ça euh, pour que dans 5 ans on ne se retrouve pas dans la même situation que cette année en pire mais, c est, c est, c est, moi là je, je suis entièrement d'accord il y a un problème en France institutionnel grave mais c'est euh, d'autant plus pressant aujourd'hui ça fait longtemps que ça dure c'est à dire que euh, la 5e République est de loin la plus monarchique euh, de toutes les républiques européennes, y compris les monarchies constitutionnelles européennes. C'est-à-dire qu'on est dans un dans un système qui est beaucoup plus vertical que l'ensemble de nos voisins réunis. Et, euh, et là, on, on a un problème euh, profond. Et je pense que c'est un problème qui est euh, qui est un problème de structure, donc d'institution, qui est aussi un problème de rapport à la politique. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'on est encore fasciné, nous, par la figure du chef. En France, beaucoup plus que dans d'autres démocraties, démocraties européennes. Et, et je pense que c'est un, un, un problème qu'il faut que nous, on arrive à, à faire. C'est-à-dire, euh, euh, je ne suis pas convaincu qu'il était fondamental de couper euh, réellement la tête de l'homme physique, Louis XVI, mais je suis convaincu que nous devrions couper euh, tous la tête du... Euh, du Petit roi qui sommeille en nous et, euh, et, et, et, et comprendre que, euh, effectivement, la politique c'est pas euh, le césarisme et, et la France a des institutions césariennes. Enfin, c'est le, le cas. Et elle a un rapport césariste à la politique et ça, c'est un problème euh, qui, qui est, à mon avis, le problème majeur euh, euh, dans les années qui viennent. On voit effectivement même un. un un président élu lui-même est élu sur une volonté de changement. On peut la critiquer, on peut la refuser, mais il lui-même se présente comme un être du changement. Et, euh, et on assiste, à, à, encore une fois, à l'intronisation d'un monarque. Euh, il a beau être jeune, c'est filmé, euh, c'est vécu comme euh, l'intronisation d'un monarque. Et à mon avis, on n'y arrivera pas tant qu'on sera dans une perspective monarchique. Enfin, ça décrivait français encore un effort pour être républicain. Je pense qu'on a encore un effort à faire pour être réellement républicain. Et, et c'est des institutions qui ont été taillées pour la figure d'un homme dans une situation très spécifique, qui était le général de Gaulle. Euh, au moment de la guerre d'Algérie, la gauche avait promis, c'est pour ça que tu as raison, d'hésiter sur le terme de gauche, parce que la gauche avait promis de revenir sur ces institutions. Et elle a trouvé que finalement, c'était absolument génial euh, de vivre dedans. Euh, et donc, moi, je, je pense que la vraie modernité, ce sera le jour où, où, euh, où on change les institutions et où le président de la République... Euh, euh, française acceptera de vivre ailleurs que dans un palais entouré d'huissiers et, euh, et, euh, et, et, et même de, de, pas seulement de vivre, mais de diriger la France depuis un, un palais. Il y a ce film absolument incroyable euh, que je pense que vous avez vu, ce documentaire qui est passé sur France 3, je crois que c'était France 3, euh, où on voyait euh, euh, le véritable euh, chef de la République, c'est-à-dire euh, le conseiller en communication du président Hollande, euh, Gaspard Ganser euh, tout le temps à la télé, et il était entouré des huissiers des ordres de la République. Et tout l'enjeu, le c'était de trouver le réseau euh, de, de son téléphone portable. Parce qu'effectivement, c'est tellement euh, coupé du monde qu'il n'y a même pas de réseau pour le téléphone portable du conseiller en communication. Donc à un moment, effectivement, quand vous entrez dans l'Elysée, moi ça m'est arrivé de passer ces, ces, ces, ces, ces huissiers et ces, ces couloirs. et ces... Tout ça donne une atmosphère... Euh, complètement monarchique à, à, à l'ensemble de vos discussions, c'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement on pourrait peut-être transformer ça en musée euh, qui honorerait euh, les grandes figures de l'histoire française, ou alors en, en, en orphelinat, ou alors en hôtel pour euh, les Roms qui ont vocation à ne pas quitter le territoire. Enfin, on pourrait y trouver plein d'utilités à cet endroit, mais euh, ça, ça, ça me semble effectivement être un problème. On est... Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on doit tous gérer. Parce que moi, je vois euh, la manière dont euh, moindre mouvement politique, euh, et y compris à gauche, euh, on a tout de suite ce truc de caporalisation en France. Enfin, moi, j'ai vu la manière dont fonctionnaient les partis politiques en Allemagne, que ce soit les Verts ou le SPD, c'est ultra démocratique. Euh, tout le monde se parle, il y a, il y a une forme de, de remise en cause permanente du, de la parole du chef, euh, qui est un chef désigné pour un certain temps, et il n'y a pas ce, ce, ce rapport complètement sidérant euh, qu'on qu a dans les, certains mouvements français euh, à la parole de l'autorité. Et donc il y, y a là un, un, quelque chose qui, bien sûr, passe par une réforme des institutions, mais aussi par une ré révolution mentale. C'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir le même rapport à l'autorité qu'aujourd'hui. Au, qu je vais reprendre la parole quelques secondes pour vous la redonner, simplement en disant qu'on approche des 8 heures... Donc on est bien sur la place, on discute bien, mais on a aussi une, euh, un temps à respecter. Donc on va prendre juste encore quelques interventions et puis y répondre. Simplement, c est, c est, ce que ça m'évoquait, c'est... Je crois que c'est presque normal, quand on est euh, autant déconnecté, y compris physiquement, dans, dans, sous les ors de la République, qu'à un moment donné, on, on devienne aussi déconnecté des réalités. C'est vrai que le pouvoir peut rendre fou. Et ce qui est intéressant, c'est de quels garde-fous on, on se dote pour empêcher cela Et c'est ça, le travail sur les institutions. Et c'est ça, le travail sur le, le rendre compte et le, le, euh, le non-cumul des mandats, y compris dans le temps. Euh, Peut-être l'évolution, y compris de, de notre Sénat demain. Comment on, on fait euh, une chambre plus représentative euh, des, des citoyens tout en gardant euh, le, le bicamérisme. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'instaurer euh, ces garde-fous institutionnels-là et puis par rapport au rapport à la, euh, au chef, je crois que ça doit commencer très tôt et y compris au sein de l'éducation. Enfin, ça, ça pose la question aussi de notre système éducatif, euh, de, de, du rapport ne serait-ce que à l'enseignant, de, de la place des élèves. Euh, comment on promeut aussi, euh, je ne sais plus sur quel pays, dans quel pays, il euh, y a la notion d'empathie, y compris entre les, entre les élèves et comment les élèves s'entraident entre eux et où on n'est pas déjà là dans une parole suprême qui serait celle de l'enseignant et puis dans une compétition aussi entre les, les enfants et les élèves entre eux. Donc ça veut dire que ça va se nicher très, très loin et très tôt et il y a tout un travail à mener dans, dans notre éducation. Alors il y a la question de l'éducation nationale, il y a aussi toute la question des mouvements d'éducation populaire, de l'éducation citoyenne. Euh, nous sur le premier on a mis en place un conseil d'arrondissement des enfants. Vous disiez, je ne sais plus quand, euh, faire une loi, enfin, travailler la loi ensemble. Tu disais euh, écrire la loi ensemble. On écrit des projets et on mène des projets ensemble avec les enfants du CM1 à la 6e sur le premier. Dans la circonscription, je veux créer un conseil de circonscription des jeunes et euh, travailler des bouts de loi avec des lycéens de la circonscription, que ce soit des lycées euh, techniques ou des lycées d'enseignement euh, général, des lycées privés, des lycées euh, euh, publics. Ce qui m'intéresse... C'est que cette même classe d'âge, cette même génération de 15-20 ans qui ne vote pas encore, qui n'est pas encore représentée euh, à l'Assemblée, en tout cas pour les 15-18 et les 18-20 ne votent pas toujours tout de suite, euh, c'est de comprendre l'utilité de la loi, comment ça marche, comment nous on peut y contribuer écrire avec euh, le député du coin euh, des, des, des bouts d'amendement et ensuite venir voir à l'Assemblée les, les débats. Je crois qu'il y, y, y a évidemment la responsabilité d'éducation nationale, mais il y a aussi euh, la responsabilité des élus, et puis la, la responsabilité et le, et le rôle, et il faut aussi les soutenir, évidemment, des mouvements d'éducation populaire. C'est toute une éducation, un parcours citoyen euh, qu'il faut euh, conforter. Alors, qui a envie de prendre la parole très rapidement Bon, alors, on prend deux dernières prises de parole... On conclut alors Monsieur et ensuite Armand et oui. après quelques mots de conclusion. Bonsoir, merci à tous les deux d'être là. Euh, magnifique transition du coup. Moi je voulais parler un peu de l'empathie et j'entendais un peu aussi parler de tout ce qui est guerre, euh, service civique et nuit debout. Et euh, c'est une réflexion que j'ai depuis pas très longtemps en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'idée arrêtée dessus. J'essaye de pas avoir trop d'idées arrêtées en général, mais euh, je vois comme nuit debout, ils se sont fait euh, dégager Manu Militari de la place de la République au, à l'été dernier. Je vois aussi dans les, dans, les, dans les résultats de la présidentielle que euh, euh, plus de 50% des euh, militaires, gendarmes, policiers euh, ont voté apparemment pour ceux qui ont voté euh, plutôt pour Marine Le Pen. Donc, je me rends compte que ceux qui ont les armes dans ce pays ils votent plutôt pour Marine Le Pen, ça m'inquiète un petit peu. Et euh, en fait, je me demandais, c'est un truc, euh, c'est un peu tabou apparemment, mais au niveau du service militaire. Moi, jusqu'à quelques mois, j'étais très content de ne pas avoir fait le service militaire, parce que je suis douillet, hein, globalement. Euh, je suis pacifiste aussi, profondément pacifiste, et je, je, je ne veux pas qu'il y ait de guerre, c'est le truc le plus important pour moi. Mais avec euh, l'arrêt du service militaire, j'ai l'impression que depuis euh, la fin de ce service militaire, qui qu mélangeait tout le monde, en fait, les gens riches, les gens pauvres les gens, les immigrés, les Français, soi-disant de souche, euh, même si ça faisait que trois ou quatre générations qu'ils étaient là, tout le monde se mélangeait, en fait et ça créait de l'empathie. La... On comprenait les autres, en fait. Et euh, donc le, le service militaire, je crois qu'il a été aboli dans les années 90. Et bizarrement, depuis le milieu des années 90, le score du FN a fortement monté. Et du coup, je me demande si a, on ne s'est pas fait trois fois entubé par ce, cette fin du service militaire, d'une part, notre incapacité grandissante à se comprendre entre nous. D'autre part, euh, notre incapacité à se défendre si jamais euh, des peuples ailleurs sur Terre euh, décident de faire comme ce qui s'est passé dans les années 40. Avec des gens comme Trump ou, Trump ou Poutine, on n'est jamais trop sûr. Et troisièmement, notre incapacité à se révolter contre euh, ceux qui nous gouvernent. Alors vraiment, je n'ai pas envie de me révolter violemment, mais... C'était aussi un truc que je trouvais malin chez Mélenchon euh, dans sa campagne, c'est que le plan A est fort que si le plan B est aussi fort, en fait. Et euh, tant qu'on est désarmé au sens propre et au figuré, euh, ça va être compliqué de, de, de reprendre un peu le pouvoir, ou en tout cas de, de remettre du citoyen au pouvoir euh, sans, sans, sans plus de moyens un peu physiques. Moi, je, je, je réfléchis à faire du self-défense presque. Quoi. Voilà, c'est ma question. Bah c'est une excellente question, d'autant plus que c'est la, la conclusion du, du livre. <rire> non, non, mais c'est une question, et, et moi, en fait, elle m'a fait changer. Euh, j'ai à peu près la même évolution que vous là-dessus. Euh, a priori, je n'aime pas les obligations, je n'aime pas les autorités, pas les, euh... et pourtant, j'ai changé d'avis en fait, sur, euh, sur cette question-là. que C'est vrai que le service militaire ne remplissait plus sa mission, ne remplissait plus sa mission quand il a été aboli. Le problème, ça a été de ne le remplacer par rien. Et, euh, et, et je ne pense pas qu'on puisse faire peuple quand un jeune qui naît euh, euh, ici ne croit jamais dans sa vie un jeune qui naît à Trappes ou un jeune d'un village périurbain de Picardie. Hein, il faut au moins symboliquement euh, que dans leur vie, ils se croisent. On ne fait pas une société cosmopolite, une société républicaine, euh, sans que les gens se croisent jamais, physiquement ou symboliquement. Et donc il y a là un, un vrai questionnement à avoir. Et, et le, quand il y a eu les attentats, quand il y a eu des jeunes français nés en France qui ont pris une kalachnikov pour tuer d'autres jeunes français nés en France, euh, tout le monde s'est dit, oui, il y a quand même un problème. Et euh, il y a quand même des fractures extrêmement profondes. Et, euh, et, et il y a eu une discussion au sommet de l'État sur euh, le service civique. Et, euh, la décision a été prise de ne pas la rendre obligatoire, de ne pas rendre le service civique obligatoire et universel, parce que c'était compliqué, c'était cher, et surtout c'était difficile d'exiger, d'obliger les gens, euh, d'obliger les jeunes à, à donner de leur temps, de leur énergie euh, au service de la collectivité. Et bien moi je pense que finalement ça a été une erreur, qu'il faut à un moment qu'il y ait euh, un, un temps pour chacun d'entre nous qui soit dédiée au service du collectif, au fait de se croiser, au fait de se brasser, au fait d'apprendre à, à connaître les gens avec qui on, on forme un peuple, avec qui on est censé former un peuple. Et, euh, et ça donne un horizon collectif d'emblée, de participer à une aventure collective comme celle-ci. Elle ne peut pas être uniquement militaire, comme elle l'était à l'époque, mais elle peut être civique avec peut-être une dimension euh, euh, militaire. Mais, mais en tout cas, je pense qu'il y a besoin d'un service euh, obligatoire. C'est une discussion que j'ai avec beaucoup de mes amis, euh, y compris dans le monde intellectuel, parce qu'ils sont très réticents à ces idées d'obligation. Et, euh, et, et le candidat pour lequel j'ai voté euh, euh, était particulièrement réticent à toute idée d'obligation là-dessus. Mais euh, moi, je, moi, je suis de plus en plus persuadé qu'il faut euh, euh, un moment comme ça, dans notre existence, chacun d'entre nous, où on apprend euh, la citoyenneté, où on apprend à se croiser, où on, on apprend à se rencontrer. Et, et c'est, euh, à mon avis, il y a une corrélation euh, très claire entre euh, l'absence de connaissance des uns et des autres, l'absence de, de croisement dans nos existences, et euh, la méfiance qu'on peut nourrir les uns envers les autres. Et ça, j'en suis profondément convaincu je pense qu'on on, on finira par y arriver. Je pense aussi que c est, c est, ça suppose une révolution mentale euh, pour des gens de gauche comme nous, euh, de se dire qu'il y, qu y, y a des obligations dans l'existence, qu'il y, y, y a des moments où on rencontre quelque chose qui nous dépasse. Mais je crois que ça fait partie d'un changement de paradigme qui, qui veut, euh, en gros, qu'on on conserve les droits et l'émancipation de chacun d'entre nous, des droits et l'émancipation individuelle, mais qu'on fasse place aussi aux droits du collectif. Vous savez, il y a un, un, un philosophe que par ailleurs, euh, je, je, j ai, enfin, que je n'aime pas, en fait, a priori, dans sa pensée, parce qu'elle est trop systématique, c'est Hegel. Et Hegel, il a une bonne analyse de la guerre. Il dit, euh, la guerre, c'est euh, le moyen pour les États de soumettre les partis. Alors comme ça on ne comprend pas, mais il dit, dans une société qui se vit comme étant de manière permanente en paix, chaque partie qui compose la société se croit autonome, autosuffisante. Chacun d'entre nous, chaque individu, chaque communauté pense qu'elle peut survivre seule, que l'autre est en fait un dérangement, et que l'obligation liée au tout, au fait de faire société, est un, une intrusion inacceptable dans son existence propre. Et donc les États font la guerre pour rappeler dans la possibilité de la mort du tout, le fait que chaque partie dépend des autres, et dépend du tout. Alors, évidemment, il ne faut pas faire la guerre, il faut éviter de recourir à la guerre pour arriver à ça, mais il y a, à mon avis... Une nécessité de réapprendre qu'on fait partie d'un tout et que dans ce tout on a besoin de se croiser concrètement qu'on a besoin de se rencontrer qu'on a besoin de, de faire peuple ensemble et donc il faut à mon avis un moment dans l'existence de chacun qui soit pas nécessairement militaire mais qui soit euh, un, un service civique national et universel et obligatoire pourquoi parce que sinon s'il est juste sur la base du volontariat ça veut dire que ceux qui a priori n'ont pas ce désir d'aller vers l'autre eh bien, ne seront pas touchés. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne touchera que les gens qui sont déjà, en gros, dans l'optique de faire partie de ce tout. Et donc, c'est un débat à avoir, parce que je sais qu'il y a une opposition extrêmement forte à ça. Et moi, a priori, j'étais très contre, et j'étais très heureux aussi de ne pas faire le service militaire. Mais, mais je pense que, jeunes et moins jeunes, en fait, il y a besoin de moments liés à une appartenance collective au peuple. Et, et, et que ces moments-là, euh, s'ils n'existent pas, si ces structures-là n'existent pas, eh bien, on va s'enfermer on va, on va dans une vision négative de l'autre, parce qu'on ne l'en croira jamais. Vous des armes, aussi. Ouais, les armes, armes c'est la Constitution. Moi, je revise la hein, La Constitution de 1793, vous savez, dans, euh, il y a plusieurs déclarations des droits de l'homme, il y a plusieurs constitutions pendant la Révolution française. Et euh, elle fait de l'insurrection la, de la, de contre la tyrannie un devoir du citoyen. Et donc... Euh, ouais. Exactement. C'est la déclaration de 1793, et qui est différente là-dessus de celle de 1789. Et euh, oui, il y, y a un risque euh, euh, réel. Après, je ne sais pas si euh, c'est euh, par le service militaire qu'on qu va, qu va, qu va s'en sortir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un, un besoin de réappropriation euh, de, des moyens de la violence légitime de l'État par les citoyens. Et, et ça, c'est quelque chose qui va... Euh, devoir aussi entrer en collision avec un certain rapport que nous avons spontanément avec, avec les obligations et les devoirs. Et il y a, y a, comme ça, le besoin d'apprendre à se défendre. Alors, peut-être pas nécessairement à se défendre avec une arme, mais à, à, se, à, à défendre en tant que citoyen les institutions démocratiques. Oui. Euh, moi, je voulais... D'abord dire d'où je parle, Donc, je m'appelle Armand Creus, je parle à mon nom personnel, je suis content de soutenir Nathalie, mais je suis content aussi que mon petit mouvement, parce qu'il existe aussi des petits mouvements, euh, qui s'appelle euh, Ensemble pour une gauche alternative sociale et solidaire, apporte son soutien à Nathalie Perrin. Parce que dans cette destruction, recomposition des forces de transformation sociale et des forces traditionnelles de la politique, en particulier de la gauche traditionnelle. Il y a des mouvements aussi qui sont invisibles, mais qui travaillent en profondeur et qui travaillent dans la durée. Et moi, je pense qu'il faut effectivement, complètement en accord avec ce que dit, ce que expliquait Nathalie sur le fait, et ce que tu as dit aussi, qu'il y aura une reconstruction qui viendra, entre guillemets, de ce qu'on appelle la société civile, en le disant très très vite et en précisant ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, tout le travail qui se fait au niveau des collectivités, au niveau des petites collectivités, mais des grandes collectivités, par exemple, qu'il y ait une coalition comme celle autour de la maire de Barcelone qui, est, qui est, dirige une ville comme Barcelone, ça montre effectivement qu'on euh, a, a aujourd'hui un processus de décomposition-recomposition, c'est un entre-deux, et ça peut tomber du mauvais côté comme du bon. Je vais vite, je vais vite. Mais moi, je voudrais te, te... Enfin, je me permets de te tutoyer. Te, te poser une... question. je disais, voilà, je, je parle de ce point de vue et que nous sommes contents d'être d'apporter notre soutien à la campagne de Nathalie, y compris qui démarre et qui est prometteuse, parce que je trouve que la journée d'aujourd'hui était tout à fait prometteuse dans, dans les échanges qu'on a avec les citoyens et tout, et, et le premier débat de ce soir aussi. Moi, je voulais te poser une question, parce que, voilà, euh, oui, réhabilitation de la politique, réhabilitation de la politique, à mon avis, c'est, moi, c'est ce que je traduis un peu, en tout cas, c'est ce que je me reconnais, moi ce que, ce que nous, on porte. Il faut que la gauche reconstruise un projet d'émancipation. Ça, c'est le haut. Et en même temps qu'elle qu qu reconstruit ce projet d'émancipation, il faut qu'elle soit dans le lieu où se construisent les peurs immédiates la peur du chômage, la peur de la précarité, la peur de ne pas avoir de, de l'argent, la peur de ne pas être dans la norme de ce qu'on nous, nous montre, qu il faut être consommateur, etc., etc. La peur de ce que deviendra l'avenir de nos enfants, etc. Donc il y a des urgences sociales, économiques, démocratiques, écologiques, auxquelles il faut que le politique réponde immédiatement. Et si Nathalie est élue, elle va être élue, parce que je pense que les candidatures de France Insoumise, et d'Europe Écologie, dans cette circonscription, vont comprendre que l'intérêt de tous, c'est qu'il y ait une élue de gauche, et que celle qui peut être élue, c'est Nathalie Perrin, c'est autour d'elle qu'il y a la dynamique, et moi j'en appelle à la responsabilité de nos amis de France Insoumise, de nos amis d'Europe Écologie, pour se retirer, parce que s'il y a une division, on n'aura pas d'élus. Voilà. C'est une parenthèse, mais assez importante, que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que comment on tient ces deux bouts, du projet d'émancipation qu'il faut reconstruire, avec le travail dans le faire ensemble, comme dit Nathalie, en bas, dans les collectivités, dans les luttes sociales, dans les luttes écologiques, dans le syndicalisme, dans les mouvements sociaux, et avec les penseurs, parce qu'il y a aussi besoin de, de penser, de penseurs, Bon, comme toi et d'autres. Et comment on fait, effectivement, pour que ce brassage-là, il produise quoi Eh bien, il produise une autre gauche. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. La gauche, elle est détruite. Mais pourquoi elle est détruite Elle est détruite, de mon point de vue. Et là, il faut nommer l'ennemi. Parce que, si aujourd'hui, Gérard Collomb en vient à être le premier flic de France dans un gouvernement qui est ni de gauche, ni de gauche, donc il est de droite, c'est bien qu'il penchait de ce côté-là. Et s'il penchait de ce côté-là... Et si, le, et si le, le Macron fait exploser le Parti socialiste aujourd'hui, imploser plutôt, c'est bien parce qu'il y a eu une adaptation dans, depuis 30 ans au, par le social-libéralisme, une adaptation au néolibéralisme. Et la, la mort de la gauche, c'est de, de, de, de, de, de bifurquer du socialisme au social-libéralisme et au néolibéralisme. Et donc l'ennemi, pour moi, il faut le nommer. L'ennemi, c'est le néolibéralisme mondialisé qui produit effectivement guerre, destruction, provoque des monstres comme et etc. Et donc, il faut nommer l'ennemi pour le combattre. Et après, une fois que l'on a nommé l'ennemi, il y a la diversité de cette gauche qu'il faut reconstruire, mais dont il faut redonner sens aux mots et au contenu. Et il y aura, oui, une gauche rouge, rose, verte, bleue. C'est bien, parce que sans, sans, sans cette diversité, il n'y aura pas un projet qui donnera envie aux citoyens de s'en emparer, de le transformer, de l'enrichir, et surtout on n'arrivera pas à une des majorités démocratiques. Donc il faudra une unité de l'ensemble de cette gauche-là. Mais aujourd'hui, il faut reconstruire autour d'un projet, autour de, de lutte de défense immédiate, parce qu'il y a des urgences, et c'est ça qui nourrit les peurs et qui nourrit le Front National. Et la dernière question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de l'ordo-libéralisme Parce que moi j'entends vanter la démocratie allemande, et oui il y, a, il y a, sur le fonctionnement de la démocratie parlementaire allemande, il y a des leçons à tirer. Mais il y a un préalable. C'est que, constitutionnellement, il y a le fait qu'il faut accepter le cadre du, du néolibéralisme. Il faut accepter le cadre du capitalisme libéral. À partir du moment où on accepte ce cadre-là, on peut critiquer, on peut citer tout ce qu'on veut. C'est l'ordolibéralisme. Mais c'est aussi un, un ordolibéralisme, c'est aussi un talon de fer qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir de ce qu'est cette Union européenne, dominée par l'eurofort, la concurrence des, des, des marchés. Et voilà. Or, il faut sauver l'Europe. Et je finis là-dessus. Il n'y aura pas de projet émancipateur national. Il n'y aura de projet émancipateur que s'il est mondial avec une médiation européenne. Et c'est décisif de construire cette médiation européenne, mais pas cette Europe, celle dont tu as donné les termes au début. Moi, je la partage, mais il y a du boulot. Euh, je, je, je, je suis d'accord. Le, le, il faut savoir sur quoi on va construire cette gauche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit extrêmement, pour moi, clair sur les principes euh, euh, qu'on veut euh, euh, porter. Et, et sur ça, il y a, il y a encore un débat à mener entre nous, nous tous, qui est le débat, justement, de euh, national-souverainisme. Est-ce qu'on euh, va... Euh, construire une gauche empruntant euh, au nationalisme, au souverainisme à l'idée euh, d'un peuple français euh, qui peut euh, par lui-même et pour lui-même euh, résoudre les questions qui se posent au monde et aux hommes. Euh, ça c'est une question c'est un débat de fond qu'il va falloir euh, avoir parce que je pense que euh, tout le monde à gauche euh, n'est pas d'accord euh, sur cette question tout le monde doit être d'accord sur le fait que nous ne voulons pas euh, de cette Europe là. Mais euh, j'espère qu'on va se mettre d'accord sur le fait qu'on veut euh, une Europe euh, qui soit une Europe démocratique, euh, fédérale. Moi, je la vois comme fédérale avec une, des, une représentation politique, euh, une Europe politique, une Europe démocratique, une Europe sociale et une Europe euh, euh, écologique. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on trace ensemble cette vision qui est une vision à long terme, mais qui, à mon avis, est le sens même euh, de notre combat. Pourquoi Parce que euh, faire face euh, à l'urgence écologique... Euh, de manière nationale, je n'y crois absolument pas. Et ceux qui prétendent pouvoir le faire euh, vous mentent, nous mentent. Euh, faire face euh, aux multinationales comme Google euh, pour leur imposer euh, de respecter les règles euh, fixées par les peuples euh, de manière nationale, je n'y crois pas. Et je pense que ceux qui prétendent le faire de manière nationale mentent. Et donc il y a là euh, un débat de fond à avoir qui est est-ce que nous sommes internationalistes et, euh, et ouverts sur une autre Europe ou est-ce que nous sommes nationaux-souverainistes Et je pense qu'il n'y a pas de possibilité de construction d'un mouvement commun euh, politique, y compris en respectant les, les divergences des uns et des autres, qu'elles soient roses, bleues, vertes, euh, euh, tout sauf kaki, en gros, euh, bien, euh, euh, si on n'est pas d'accord sur ça, si on n'est pas d'accord sur cette fois-ci, nous, euh, fois nous ne ferons pas de compromis avec la xénophobie, cette fois-ci, nous ne ferons pas de compromis avec le nationalisme, cette fois-ci, nous, nous serons euh, sur des principes clairs, mais qui sont fin, finalement, en fait, des principes internationalistes, qui, qui ont été et universalistes, qui ont été les principes euh, depuis longtemps euh, de ces mouvements politiques. Et, et, et voilà, oui, je, je suis d'accord. Et, et, et en fin de compte, nous avons, euh, non pas un ennemi mais deux, euh, à mon avis, qui est, l'un, la négation de la politique dans l'atomisation euh, sociale et l'élitement civique, qui est le mouvement naturel de la financiarisation du capitalisme, et deux, le national-souverainisme. Moi, je n'ai pas de front commun avec quiconque euh, m'explique que euh, nous sommes un peuple élu par Dieu et que nous allons envoyer par-dessus bord euh, les 70 ans de construction post-nationale euh, qui garantissent, mine de rien, la paix entre les peuples européens. Euh, je je, je n'ai pas là de, de prendre... Il y a un parti pour soutenir ces thèses-là. Il existe déjà. Et il n'est pas à gauche. Donc, euh, il, y a, il y a un débat de fond, je pense, à avoir là-dessus. Je sais qu'on est d'accord sur, sur, sur cet objectif. Ouais. Je voulais euh, d'abord euh, te remercier, euh, Raphaël, pour, pour ta venue euh, sur Lyon, sur... Euh... La Croix-Rousse, puisqu'on était à la fois sur le 1er et le 4e arrondissement euh, aujourd'hui. Euh, je voulais remercier chacun chacune d'avoir participé à ce débat. Je voulais vraiment remercier euh, Aline Guitar, donc ma suppléante, membre du Parti communiste français. Jean-Jacques Keran, euh, président de région Rhône-Alpes jusqu'à peu, euh, ministre. Et euh, merci pour ton soutien. Et, euh, pour avoir eu les mots que tu as dit par rapport aux valeurs euh, socialistes euh, que nous partageons et euh, voilà, de, de confirmer cette histoire euh, commune. Et merci de ta présence. Jean-Vincent Giannot également, euh, donc, qui est intervenu, euh, membre du parti de gauche et qui m'a apporté son soutien euh, au titre, euh, enfin, en son nom propre, mais avec euh, cet engagement euh, qu'il a pu euh, expliquer, y compris au, au sein de France Insoumise. Euh, et puis Armand Creuse, donc, euh, pour Ensemble. Je les cite parce que ça montre aussi qu'au-delà de nos différences, et pour peu, euh, qu'on parle d'abord du fond, d'abord des valeurs, d'abord du projet, on est tous capables de faire un pas, de se déplacer un peu de, par rapport de là où on est d'aller les uns vers les autres pour construire. Et je crois que c'est aussi de notre responsabilité, parce qu'on a bien compris que diviser, on ne gagnait pas, on l'a vu y compris aux présidentielles, parce que quand même, le résultat des présidentielles, ça a été la défaite de la gauche, et qu'on a cette responsabilité à, à représenter un peuple de gauche, demain à l'Assemblée, à apporter aussi un certain nombre de contre-pouvoirs, parce que le rôle du parlementaire, du député, c'est bien sûr d'écrire la loi, mais c'est aussi... Euh, de demander des comptes, de demander des comptes à un gouvernement, de demander des comptes à un exécutif. Et en ce qui me concerne, je suis très euh, axée sur la séparation des pouvoirs et notamment alors pour ce qui est, évidemment, le judiciaire, mais aussi l'exécutif et le législatif. Et il va falloir des députés qui tiennent bon euh, sur cette euh, volonté-là, euh, moi je vois quand on a, un, on a un, un président qui dit qu'il va gouverner par ordonnance, ce n'est pas possible. Donc il faudra des députés qui soient capables, y compris de ne pas voter la confiance à un gouvernement qui voudrait euh, euh, euh, agir et gouverner euh, de cette manière-là et tenir donc euh, bon sur des valeurs euh, démocratiques essentielles. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que je crois qu'il ne faut pas sombrer non plus dans, dans une forme de défaitisme. On l'a dit tout au long de cette soirée, il y a ce bouillonnement citoyen, il y a cette envie de politique. Et puis, on montre que localement, c'est possible. Sur le 1er arrondissement, nous sommes 10 élus. 10 élus sur 10, 8 n'avaient jamais été élus auparavant, donc le renouvellement c'est possible, ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr qu'il y a de la transmission, bien sûr qu'on on doit transmettre des élus un peu plus anciens à celles et ceux qui découvrent, à des habitants qui effectivement de, deviennent élus, mais nous le faisons sur le premier arrondissement et au bout de 3 ans, j'ai pas l'impression que les habitants du premier s'en portent plus mal, donc le renouvellement se fait, est possible nous sommes euh, différents, divers, et j'aime cette diversité-là. Oui, j'ai un adjoint euh, France Insoumise. Oui, euh, j'ai une adjointe ensemble. Oui, j'ai une adjointe euh, Parti communiste. Oui, j'ai une habitante qui n'est pas euh, encartée. Oui, il euh, y a des militants euh, au sein de notre association Le Gramme. Et ben pour autant, on travaille ensemble. On est unis. On travaille bien ensemble. Et cette diversité, elle est riche parce que... On s'apporte des points de vue complémentaires et on arrive comme ça, par notre diversité, à représenter la diversité aussi du premier et de ses habitants et de ses activités-là. Donc on le fait localement. Je crois que c'est possible de le faire à une échelle plus large, à une échelle nationale. Et c'est bien tout le sens de cette candidature, de ce tandem et de cette union qui n'est pas un accord, qui est une union et une dynamique pour effectivement recréer à gauche et porter une voix à l'Assemblée. Merci d'avoir parlé de Barcelone. Alors je suis un petit peu embêtée parce que le 9-10, en juin, le problème c'est que c'est la veille et le jour du premier tour, il y a tout un congrès des mouvements citoyens et municipalistes à Barcelone. Je vais essayer d'y aller le 10 parce qu'on tisse des liens et c'est ça aussi que je voudrais dire. Travailler localement, c'est pas travailler refermé sur soi, c'est vraiment être dans cet archipel national mais aussi européen et international. Quand on travaille avec des associations syriennes comme tout à l'heure, quand on travaille avec le Maroc comme on le fait avec une coopérative entre habitants du premier et habitante du Haut Atlas marocain. Quand on travaille avec la mairie de Barcelone et les mouvements municipalistes en Espagne, ça montre bien qu'on peut agir localement sans pour autant être replié sur un petit territoire. Et au contraire, fort de ce qu'on est, et fier de ce qu'on est et de notre histoire commune, ne pas avoir peur d'aller sur l'extérieur et de tisser euh, ces liens-là. Et juste pour, pour finir, parce qu'on fait signe, mais il faut, il faut vite qu'on ramène Raphaël Glucksmann à la gare après. Donc, il faut pas laisser passer le train. Euh, mais euh, la maire de Barcelone, fraîchement élue, qu'est-ce qu'elle a fait Elle n'a pas voulu reprendre le bureau de, du maire précédent. Parce qu'elle le trouvait trop luxueux. Et elle s'est installée dans le bureau des, des secrétaires. Et ce n'était pas seulement euh, populiste. C'était de dire, je n'ai pas envie de m'habituer au confort, ce fameux confort dont, dont on parlait. Et je trouve ça aussi très très fort et très, euh, et très parlant de la, de la, du rapport au pouvoir. Et, et c'est ça aussi, c'est ne pas s'habituer euh, et c'est faire de la politique comme on a fait ce soir, sur la place publique, sur des chaises pas forcément très confortables, mais c'est pas grave, on débat entre nous et on n'est pas euh, dans, des, dans des salons dorés. Pour finir et pour conclure... Le 24 mai, on continue la discussion et on sera à la Bodeguita Cubana, qui n'est pas très loin d'ici. On continue hein, sur, euh, sur euh, le multiculturalisme et, et l'international. Et donc l'idée, c'est de réunir des habitants et des associations plutôt du plateau croix roussien et de discuter ensemble de, de, de projets, mais aussi évidemment de gauche et de, et de projets de loi et de priorités. Euh, et puis je voudrais vous dire aussi que le 29 mai, on a un autre débat... Euh, sur euh, démocratie et contre-pouvoir. Parce que je pense qu'une démocratie qui va bien, c'est une démocratie qui accepte les contre-pouvoirs, les fameux garde-fous dont, dont je parlais. Et nous accueillons... Alors, le titre exact, c'est « Démocratie et contre-pouvoir, indépendance de la presse, liberté d'expression, défenseur des lanceurs d'alerte ». Nous accueillerons Edvi Plenel, pour Mediapart. Nous accueillerons euh, Nicolas Barrican, de Mediacité, nous accueillerons un lanceur d'alerte, Alain Gauthier, qui s'est battu dans sa société Vortex. Vortex, c'est quoi C'est quand même l'ubérisation du transport des enfants handicapés. Et il est lanceur d'alerte. Et euh, il a 70 000 euros de dette parce que quand on est lanceur d'alerte, on est seul, on paye ses frais d'avocat. Et donc comment on développe un vrai statut de protection des lanceurs d'alerte en reconnaissant euh, à ces lanceurs d'alerte-là une vertu pour l'intérêt général et puis euh, nous aurons aussi, parce qu'il faut aussi parler moralisation de la vie politique, Stéphane Sacchépé qui est euh, le délégué régional du mouvement anticorps, dont nous sommes un certain nombre ici d'ailleurs à avoir signé la charte. Donc voilà, 24 mai à la Bodeguita, le 29 mai nous serons au Zèbre, à la coopérative du Zèbre et certainement un peu sur l'extérieur aussi. Il est probable qu'on déborde sur l'esplanade de la Grande Côte mais on aime bien aussi être sur l'extérieur. Et puis... On a des temps de permanence. Avec le petit camion que vous voyez là, on va sillonner toute la circonscription pour être présents dans chaque quartier de la circonscription, mener des débats sur l'extérieur. Nous sommes là, l'équipe est là aussi pour prendre vos coordonnées si vous avez envie de vous impliquer avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vite à la gare et je reviens ici. Donc si vous avez envie de prolonger le débat, s'il n'y a pas trop de vent, on pourra continuer autour du camion. Je vous remercie. Merci beaucoup.